Bonjour à tous et bienvenue dans Zach en roue Libre, deuxième épisode de cette fantastique saison. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Franchement, je suis d'une humeur incroyable, même si je me suis levé assez tôt aujourd'hui. Sachez que je le fais pour l'amour du divertissement et des émissions. Une petite nouvelle qui <rire> me fait extrêmement plaisir. C'est très maître, mais j'ai jamais eu ça. Les fiches Zach en roue Libre avec les questions pour l'invité du jour. Je trouve ça énorme, de, de l'avance c'est technologique, ça fait des années qu'à chaque fois que je suis dans des TV, je leur réclame, faites-moi des fiches faites-moi des fiches stylées, là, comme ça, avec mon, mon logo, et ils ne m'ont jamais fait et là, je l'ai eu en une semaine, c'est aussi ça d'être indépendant, voyez-vous, c'est de pouvoir avoir accès à, à des sphères qui ne l'étaient pas jusque-là. Je vous remercie à tous pour les retours sur l'émission de la semaine dernière avec Narcus, c'était très cool, vous avez répondu à présent, que ce soit en live ou alors en VOD, que ce soit les retours ou les scores d'audience, si je puis me permettre, ont été excellents, donc ça m'a ça, ça vraiment réchauffé. le Cœur. Je me permets également de profiter de ce début d'émission pour vous rappeler les invités de ces prochaines semaines. La semaine prochaine, je serai avec S, yes, le grand joueur CSGO. Dans deux semaines, avec Amine, Amine Mathieu, le, le streamer du moment. Dans, dans trois semaines, on quitte un peu le stream game. On va, on va, on va faire une petite émission avec deux pieds l'eau pour la F1 qui est très hype en ce moment et, et qui est très très cool. D'ailleurs, l'occasion de, de réaffirmer que si vous ne regardez pas la Formule 1 en ce moment, vous verrez sacrément enfin, pas mal de choses très intéressantes. Et on terminera ce joli mois d'octobre avec... Chaud h1 donc euh, j'ai à nouveau de la place sur Zach libre mais euh, pour novembre décembre vous passerez un peu plus tard <rire> mais pour le reste voilà pour les invités à venir mais avant de se concentrer sur les invités à venir il faut également se concentrer sur l'invité bah, qui est là qui est là aujourd'hui et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir notre ami Tréton bonjour Tréton comment vas-tu écoute euh, ça va très très bien ça se passe bien euh, bonne journée pour le moment euh, les joueurs des worlds sont arrivés donc tout se passe bien côté league of légendes. ah je suis très heureux mec que tu sois là vraiment déjà merci d'avoir accepté l'invitation tu as t a, t a été direct de ça m'a fait très plaisir. Bah écoute, euh, l'émission, c'est une émission qui est suivie par mon papa notamment, donc je me suis dit bon faut, faut y aller évidemment et globalement bon, libre, ça est devenu un classique sur Twitch. Ouais c'est vrai que c'est devenu un petit classique, ça me fait plaisir de l'entendre mais surtout entendre que ton papa... À regarder certaines de mes émissions, c'est un peu un honneur, je m'y attendais pas, tu vois. Je pense qu'il a regardé pas que certaines, il a dû regarder genre un bon 70%. Ouh. Donc c'est un fan, tu vois. Sachant qu'on approche de la centième, c'est ce que je te disais en neuf. Hein. Eh, la centième pour Zach en roue ça va être une dinguerie. J'espère qu'il prépare un truc. Je préparerai un truc, mais cinq saisons de Zach en roue qui aboutissent à 4 ou 5 à peu près, qui aboutissent à, à, à, à, à 100 émissions. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de monde du Twitch Game, mais ce qui est marrant, c'est que moi, j'aime bien m'imaginer un truc dans, dans mes émissions, c'est que du coup, vu que j'ai commencé en 2017 chez Eclipsia, mm -hmm. Ensuite j'ai fait une saison et demie chez le stream, une saison et demie parce que ça a été tronqué par le Covid et après une saison chez Vitality. Moi ce que j'aime bien me dire c'est qu'avec les années qui passent, bah, par exemple il y a des mecs que j'ai reçus en 2020 qui n'étaient pas connus en 2017 du tout. Ouais. Par exemple j'ai eu Inox Tag, tu vois, Inox Tag en 2017, oui. tu vois, il faisait pas grand chance dans 2020 et maintenant en 2021 c'est une superstar. Et donc du coup je me dis si mon programme peut encore perdurer peut-être un ou deux, ou deux ou trois ans, et dans deux ans ça se trouve j'aurai des mecs qui sont méga hype dans deux ans mais qui à l'heure actuelle bah c'est ça qui est bien en vrai Et en plus tu pourras peut-être Après bon c'est toi qui vois tu vois Mais refaire des passages de 2017 Ça peut être intéressant De faire des petites updates Sur certaines personnes bien Qui sûr. ont bien grandi dans le milieu Bien sûr bien sûr Ah ça fait plaisir Ça je le fais de temps en temps J'ai déjà eu PA par exemple deux fois Mais euh... vrai, Domingo bon le grand, le grand, le grand. Commençons gentiment, d'accord au libre, euh, comme tu le dis, euh, c'est devenu quelque chose sur Twitch, mais c'est surtout quelque chose qui a un grand classique, c'est son début. Je vais te demander euh, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, monsieur. Écoute, euh, tout simplement, je m'appelle Jean, j'ai 22 ans, je viens de Paris depuis tout petit. Je vis même plus précisément à Montrouge, donc dans la banlieue proche parisienne. J'ai toujours vécu là-bas avec mes parents, en l'occurrence. Euh, et Écoute, mon parcours scolaire a été plutôt chaotique. On va dire que j'ai plutôt bien commencé, j'avais euh, des bonnes notes en, en primaire, collège, tout ça, ça se passait bien. Et j'ai changé euh, d'un collège vraiment de banlieue qui était pas terrible pour partir à un, à un lycée. Pour ceux qui connaissent, c'est de la canal à, à Sceaux, euh, du coup pas loin de Paris non plus. Et c'est un lycée qui est un peu plus EP on va dire, enfin qui est plutôt bon. Et globalement, je ne me suis pas du tout plu là-bas. Je n'ai pas forcément bien aimé et euh, j'ai commencé à avoir des problèmes, euh, etc. Ce qui fait que je n'ai pas mon bac, mais j'ai fait donc euh, une terminale S. Ouais. Et à la fin, pour passer mon bac, je ne l'ai pas passé pour raison médicale. dont on pourrait parler si tu veux. Et globalement, donc parcours, on va dire assez chaotique, avec le côté où j'ai jamais vraiment aimé les études. J'ai toujours été celui qui, au début, qui était bon parce que j'avais des notions de base et que mes parents m'avaient bien aidé. Et après comme j'ai plus travaillé, j'ai fini par, euh, à, partir de, à partir de la première, je pourrais commencer à avoir des notes. C'est quoi un peu le, le contexte du lycée qui te plaisait pas Parce qu'en général on se dit quand tu passes peut-être euh, d'un établissement un peu euh, mal famé ou pas terrible mm -hmm. à un établissement peut-être un peu plus prestigieux, même si le niveau est peut-être pas le même, tu te dis que c'est peut-être un peu pour se tirer vers le haut, toi, toi ça a pas trop fonctionné bah, c'est plus que, tu vois ça avait beau être, mal famé c'est un, un mot fort tu vois, mais ça avait beau être pas le meilleur des, des collèges que j'avais, au-delà de ça j'avais quand même des, des bonnes amitiés et j'avais des relations que je trouvais plus vraies potentiellement que au lycée à la où j'ai quand même eu quelques potes mais juste quelques-uns et je commence aussi à pas mal jouer aux jeux vidéo mais au-delà de ça, de, même de ce que mes parents me disent depuis tout petit même en primaire, j'allais à l'école vraiment à reculons et j'ai jamais vraiment aimé ça tu vois genre si je pouvais éviter d'aller à l'école le maximum je le faisais, bon j'étais sérieux quand même mais c'est aussi le manque de sérieux qui a fait vers la... vers vraiment au début seconde je commençais à beaucoup jouer à LOL, tu vois ouais. C'est vraiment le, ce passage collège lycée, bah du coup parce que j'ai aussi reçu beaucoup de monde. Et chez beaucoup de personnes, il a, il a été particulier, tu vois. Ouais. Ça, ça a été un, un, un signe marquant. C'est souvent le début de beaucoup de choses. Genre, des gens au lycée, ils commencent peut-être à faire la fête des fois, mm -hmm. à faire leurs premières bêtises, tu vois. serait-ce à fumer des clopes, tu vois, à faire des ouais, trucs. Il y en avait beaucoup. Hein. Les gens qui commencent à fumer à 14 ans, il y en a énormément. Moi, tout le monde a fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça parce que mon père fume trop et donc j'ai pas fait. Mais c'est vrai que le lycée ça change pour beaucoup de gens et le côté indépendance aussi change beaucoup. Genre moi j'étais le genre de mec qui... Tu sais j'étais demi-pensionnaire mais dès que je pouvais éviter de ouais. rester le midi, sortir etc. Je le faisais quoi. Ça je suis totalement d'accord. Rien qu'un des changements marquants du collège au lycée c'est le fait que quand t'avais une heure de trou, t'étais pas obligé d'aller te foutre en permanence à rien branler. et ça, C'est ah, un changement énorme en vrai. Ça change tout. Pour moi, ça, ça rend ça pas, pas compte hein, hein mais... C'est un truc de ouf Deux heures de libre, tu pouvais aller passer deux heures bah, voilà, à traîner devant le lycée, aller à droite à gauche. Pareil, au pire tu mangeais pas le midi, il bah, n'y avait pas tes parents qui étaient prévenus, tu pouvais aller genre, rien, au supermarché, au snack à côté. Tu vois. Puis, as toujours un pote, tu as toujours ce pote qui habite à deux rues du lycée, tu vois. Et tout le monde va chez ce pote, etc. Et en vrai, le lycée ça, ça forme quand même pas mal, je pense ça apprend beaucoup de choses. Enfin, C'est quand même un souvenir correct, même si... Euh... Pff, ouais, honnêtement... À partir du moment où j'étais plus dans, dans ma scolarité, j'étais le plus heureux des hommes. Okay. Genre, euh, moi, je, dès, dès le début, je savais que je voulais le plus rapidement possible mettre ça derrière moi. Juste moi, quand j'étais plus jeune, comme j'avais vraiment des bonnes notes, j'étais en mode, euh, tu sais, au collège, je vais être chef d'entreprise plus tard, il faut que je travaille, il faut que j'aille faire de la prépa et tout. Mon père m'a vachement conditionné à, à être dans de bonnes écoles, à faire des bons trucs. J'ai une soeur qui a un an de plus qui, elle, a fait ce genre de parcours. Et j'ai très vite compris, genre, vraiment au, ly au lycée, même déjà vers la troisième, je commençais à comprendre que ce n'était pas pour moi. D'accord. Bon, au final, ça va. Tu, tu es peut-être chef d'entreprise, mais à ta manière maintenant. <rire> en vrai, bah, techniquement, auto-entrepreneur, son propre chef. C'est ce que j'allais dire. Tu connais. <rire> bah oui, bah oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Tu, tu t as mentionné, bon, après brièvement, quelques soucis de santé qui t'ont empêché d'avoir le bac. C'était quoi exactement, vu que t'as as dit que tu pas dérangé d'en parler Je me permets. Pas de souci. Écoute, j'ai eu beaucoup de, de migraines. En plus, c'est compliqué de parler de migraines dans le sens où, que ce soit les profs, que ce soit mes potes ou même mes parents parfois, tu as ce côté où. C'est une maladie, mais c'est que interne en toi, t'as pas de fièvre, t'as pas un truc en plus, ça se remarque pas forcément. Et moi j'avais des migraines avec aura, donc en gros c'est que mes yeux, je commençais à avoir flou et je voyais des taches lumineuses. Et après j'avais des migraines, donc en fait c'était des grosses migraines ophtalmiques. Et c'est parce que je me réveillais très très tôt et je me couchais très tard, donc je dormais pas assez, je pense, je mangeais pas très bien, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais très stressé tout le temps à cause de l'école. Et euh, donc je faisais des migraines très très souvent au point d'aller à l'hôpital euh, pas mal de fois sous perfusion, etc., avec les, les douleurs les plus fortes de ma vie by far. Et ce qui a fait qu'au moment du bac, genre, je me réveillais, je voulais aller passer mon épreuve, je ne pouvais pas. Genre j'étais cloué au lit et je ratais, je, en terminale j'ai dû être présent à 40% des cours. Donc c'était vraiment, genre, toutes les semaines j'en avais au moins une et moi elle durait 2-3 jours. Et le problème c'est que c'est à ce côté où les gens te croient pas tu vois. Ouais c'est ça ce que j'allais dire, au bout d'un moment même toi tu dois culpabiliser oui. de redire. Franchement je sais que je vous le répète depuis 3 mois mais là j'ai mal en fait. Ouais, C'est super compliqué et puis encore une fois comme ça se voit pas Alors je suis allé voir des spécialistes On m'a donné vraiment des, des gros médicaments Et en vrai il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé Qui est un, un bon spécialiste de la migraine et qui m'a donné les bons médicaments Sur le bon timing et qui m'a fait aller mieux Et qui m'a fait comprendre que c'était aussi un petit peu psychologique Que c'était aussi comment j'étais dans ma vie De mieux réguler mes rythmes de sommeil Ma, ma bouffe etc Et donc ça m'a fait pas mal avancer Mais globalement c'était un souvenir assez terrible surtout que C'est ce moment, t'es le matin, tu te réveilles Tu sens que t'as mal, tu sens que tu peux pas et tu vois ton papa qui vient, qui passe et qui est en mode Ah tu peux y aller aujourd'hui et tout, tu le déçois un peu entre guillemets Et en vrai c'était vraiment terrible que ce soit pour mes parents ou pour moi je pense à vivre Ouais psychologiquement à 16, 17, 17, 18 comme ça, c'est vrai que ça doit être euh, la déception bah, Après enfin, c'est compliqué à vivre tu vois Mais globalement c'est aussi ça qui m'a permis de... de rester chez moi De faire le aussi sur ma vie sur ce que je voulais faire Ça m'a ouvert des trucs où j'ai pu un peu plus jouer Il euh, y a eu ce côté où mes parents étaient super stricts et comme j'étais malade, ils ont accepté de me laisser faire ce que j'aime. Et c'est justement juste après le lycée, où je fais une année du coup au CNED, et donc c'était des cours en, en ligne, etc., où ça allait mieux du coup. Mais très rapidement, j'ai compris que ce que j'aimais vraiment, c'est les jeux vidéo, et je sais que mes parents, qui sont euh, des gens assez carrés, assez études, euh, études, études, études, étude, ils se sont dit, bon, il a souffert pendant pas mal de temps au lycée, on sentait qu'il était pas bien, migraine, etc., etc. Il a pas été bien, donc on va le laisser faire ce qu'il aime, on lui donne un an, et on voit ce qui se passe, ce L'année que je n'aurais, je pense, jamais eu sans avoir eu des problèmes de santé Quelque part ça, ça a joué en ma ouais, faveur ouais, Même ouais. si j'aurais préféré évidemment ne pas l'avoir Il y a ce côté où ça fait un peu cause à effet avec mes parents Et ça m'a beaucoup libéré parce que j'ai eu plein de discussions super profondes avec eux Qui ont fait que notre relation C'est genre on est, on est comme ça quoi maintenant L'un dans l'autre t'as réussi à en retirer du positif Oui et je pense mes, mes parents aussi Mais moi ça m'a appris beaucoup de choses sur, euh, sur la vie Sur comment se comporter et ouais, tout euh, genre, euh... Enfin, Quand t'es très malade Honnêtement ça t'apprend des choses ça, ça te donne une certaine force je pense Après euh... enfin, j'ai quand même eu une vie, je pense que j'ai quand même une vie, enfin j'ai de la chance. Pure. Genre, via mes parents, via ma, mon enfance et tout, j'ai toujours eu une vie assez heureuse quand même. Top. Bah avant qu'on aborde du coup euh, ses débuts dans le jeu vidéo, etc., parce que c'est vrai que t'as 22 ans et au final, là on va, refaire, on va reparler de ta, ta, ta carrière compétitive, des équipes que t'as faites, etc., ton, ton avis sur des sujets classiques. Euh, du coup, là on parle de 2016-2017 en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi c'était pas si longtemps. Après, je, je te corrige. J'ai 23 ans depuis dimanche. Sache-le. <rire> je l'ai vu en plus passer le tweet. Oh mais donc, ouais, donc je me sens grand, tu as 23 ans dans ma tête. 23 ans, ça y est, tu commences à. Ouais, mais c'est vrai que c'est il n'y a pas si longtemps, c'était il y a, a, a 4-5 ans pour moi que j'ai vécu ça, plus ou moins. Enfin, euh, c'est un souvenir proche, et même je sais que ça, ça choque pas mal les gens, euh, mon âge, parce que je suis qu avec des gens qui ont plus ou moins 30 ans. Mais euh, j'ai commencé les jeux vidéo assez tôt, mais j'ai commencé Call of Duty d'ailleurs. Oh. Mais t'en avais déjà parlé, je crois. Oui, Radio Oui, oui, oui, tu m'en as parlé, tu m'en as parlé, c'est vrai, c'est vrai. Que quand tu étais passé à Radio Street, tu m'avais dit ça, ça m'avait étonné. Bah, j'étais, euh, j'étais compétite... enfin, j'ai toujours été compétiteur, je pense, dans l'âme. Et euh, bah avant, je jouais au tennis beaucoup. Et euh, malheureusement, je me suis fait une grosse entorse. Euh, c'était vers, euh, c'était genre, je pense, c'était fin cinquième, début quatrième. À ah, deux doigts d'être pro, quoi. Non, non. non c'est pour la vanne de. J ai, j ai ouais, les croisés. Les, les croisés. Je voilà, croiser, croiser. connais, les, croiser, les Mais j'étais bien classé au tennis pour mon âge, j'étais ok, tu vois. Genre, euh, je pense. enfin, J'avais niveau 15-5 en, en 12-13 ans, donc les gens qui veulent au tennis comprendront à peu près, c'était pas mal, tu vois. Mais j'étais pas pro et j'avais pas le niveau du tout. Et j'avais pas le physique non plus. Je suis trop petit et j'ai pas assez de force. Mais euh, globalement, du coup, j'ai arrêté ça. Et donc, pour euh, quand même trouver de la compétitivité, j'ai commencé les jeux vidéo. Et j'ai commencé Call of Duty via un pote, donc j'ai beaucoup beaucoup à code, c'est sur MW3. Et c'est là où j'ai découvert euh, Gotaga, les Live Moab et tout, machin, je sais pas quoi, j'ai découvert euh, Monsieur le V12, j'ai commencé avec ces deux là. Et après c'est sur BO2, où j'ai essayé de passer pro. Mais j'étais sur PlayStation, et tu connais que l'époque c'était Xbox. Exactement. Donc, voilà. donc je gagnais des petits des tournois sur PlayStation, mais bon... Pas, pas de vraie compétition, et c'est là où moi j'ai commencé à te découvrir aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, ce qu'il dit, c'est censé parce que pour ceux qui nous écoutent et qui euh, ne connaissaient pas, parce que pff, ça a 8 ans maintenant, et ça c'est ouf de se dire ça, mais en gros, à l'époque, les Call of Duty, euh, la licence, elle avait des partenariats soit avec Xbox, soit avec PlayStation, ce qui conditionnait que la compétition se passait sur l'un ou sur l'autre. Et donc, si comme Tréton, par exemple, tu étais joueur PlayStation, il y avait quand même quelques tournois, il y avait quand même quelques LAN, je, sais pas, je pense notamment à Laning qui à l'époque était un organisateur de tournois le PlayStation en France, mais au global, bah, du coup, c'était pas là où il y avait les plus gros, parce que c'était pas là où il y avait les tournois les plus intéressants, donc la, la scène PlayStation était euh, heurtée, on va dire, par ça et paradoxalement, par exemple, quelques années après, c'est passé de Xbox à PlayStation et à ce moment-là, tous les joueurs sont aussi passés sur PS4 Voilà, voilà, j'avais cette anecdote Et en plus, moi, du coup, du coup j'ai demandais à mes parents tout le temps ah, je fais une Xbox, je joue jouer contre Gotaga et tout Bah non, du coup, non. ça n'est <rire> pas passé, <rire> parce que là, bah, la PlayStation c'est la même chose, garde ta PlayStation <rire> Surtout que les, les jeux vidéo, ça c'est violent Enfin Call of Duty c'est violent entre guillemets quand t'as 13 ans, 12 ans, les parents étaient pas très chauds, ils me voyaient faire des compétitions, ils m'ont laissé genre une fois me coucher à 1h du matin avant un jour d'école pour justement faire de la compétition sur code, ils l'ont pas trop refait et c'était, a eu les premières embrouilles vis-à-vis -vis des jeux vidéo. Mais en même temps c'est normal parce que Call of Duty c'est un, un jeu de drogué, c'est à dire quand je dis c'est un jeu de drogué c'est surtout dans un contexte compétitif tu pars très vite très fort peut-être que des fois même tu rages un peu peut-être que des fois tu euh. fais un peu de bruit donc tes parents ils sont là ils passent le poids de la porte ils entendent alors qu'en vrai c'est un lien social moi c'est par là où j'étais vraiment introverti petit et euh, via les jeux vidéo via le fait de parler et tout bon après il y a des erreurs aussi tu vois il y a des ceux qui sont partis évidemment comme tout le monde mais globalement je me suis fait des potes et je suis devenu beaucoup plus extraverti même au lycée ça m'a permis de, bah, le, le groupe de geek quoi le groupe de geek qui jouait à Call of Duty on était là quoi et comment est-ce que tu as fait cette du coup, petite transition de, de tes premiers jeux vidéo comme ça, Modern Warfare 3, etc., à League of Legends Eh bien, c'est assez simple. Du coup, j'ai bah, compris très vite, puisque j'ai eu un bon niveau sur BO2, enfin, à, mon, à, mon, à ma petite échelle. Et j'ai très vite compris que pour être fort à un jeu vidéo, il fallait regarder les gens bons et essayer d'en apprendre. Et du coup, je regardais beaucoup Gotaga, je regardais beaucoup Monsieur Le V12, comme je te l'ai dit. Et Gotaga, c'est un moment où il est passé chez Millennium. Et du coup, il y avait les Millennium TV. Et mmh. Donc, il y avait une TV où il y avait Gotaga. Et il jouait avec un joueur qui s'appelait Carnage. Ouais, exactement. Et il jouait avec Carnage, et ce Carnage était plat sur lol. Ouais. Et à un moment, il a fait un live avec Twix Et du coup, via ce live-là, j'ai vu Carnage jouer à lol. j'étais en mode, attends, le jeu, il a l'air cool et tout. Je comprenais rien du tout. Enfin, genre, vraiment, j'ai sou... des souvenirs de, je regardais les gars filander. Pour moi, c'était, enfin, un jeu vidéo que je, je n'ai jamais connu de moba avant. Tu vois, je comprenais absolument rien. Et via ça, via le fait que Gotha et tout étaient chez Millennium, j'ai découvert Tuxelège. J'ai commencé à regarder les compétitions lol. J'ai compris que c'était l'e-sport le plus avancé de très très loin à ce moment-là en tout cas et j'étais en mode « bon bah Papa, maman, il me faut un PC et je vais devenir genre possible. » Mais c'est un truc de ouf Donc déjà, tu te mets en quelque sorte à la licence à cause des lives Millennium TV, à cause d'un joueur code qui a fait un peu de lol juste à côté, ce qui t'a donné la curiosité de pousser. Et en poussant et en commençant à comprendre et en captant, parce que c'est vrai que la scène établie, du coup, à l'époque, il y avait déjà les LCS en 2013, oui. en 2014. C'était Gambit Fnatic à cette époque-là. On s'en rappelle, même en S4, Millennium, qui était là-bas avec Kerp et compagnie, euh, c'est quand même assez marrant de, de dire que juste derrière, le PC, c'est ah C'était oublié pour moi. Après, c'était bon, le PC portable et c'était dans le lit, c'est en mode souris comme ça et tout. Et par contre, j'ai geeké, mais c'était... Et, et dès le début, comme j'étais bon sur code, j'étais en mode... Ok, si j'ai un échappatoire, c'est League of Legends. Il n'y avait pas tout qui allait bien forcément dans ouais, ma vie, entre moi le côté maladie, le côté avec les parents, c'était tout pas parfait. Du coup, c'était un petit peu un échappatoire aussi. Et je l'ai fait en mode je veux devenir pro, mais je l'ai surtout fait en mode passion. Et comme j'adorais ça, je comptais pas les heures et j'ai beaucoup beaucoup joué. Et la réalité, c'est que j'ai beaucoup joué, plus passion, plus euh, regardé beaucoup de streams, j'ai mmh. progressé correctement, tu vois. Et t'étais un peu gêné quand même par les migraines ou quoi Parce que, euh, en, en quelque sorte, ça devait être un peu compliqué à avaler pour tes parents de voir que t'avais des migraines qui t'empêchaient d'aller en cours, mais à côté peut-être de devoir jouer. C'est le problème. C'est le, le grand problème. C'est ce côté où, dès, dès que j'ai plus été en cours, moi je pense que j'ai eu, je pense personnellement, après bon, c'est ma, ma propre idée, c'est que je pense que j'ai eu des migraines beaucoup parce que j'ai fait de la phobie scolaire. Okay. Et que je voulais tellement pas y aller, j'étais tellement mal que du coup je dormais plus, et du coup j'étais vraiment au fond. Euh, et Tout le... te conditionner ouais. Exactement. Et le fait de pas dormir, pour moi, c'est le gros problème. Encore aujourd'hui, même si j'ai une vie que je kiffe actuellement, si je dors, genre, euh, moi, si je dors 5-6 heures par nuit, au bout de 3 jours, j'ai une migraine. Tu vois, et je le sais. Genre, je, je sais que comme ça, mon... mes yeux sont trop faibles. En fait. Mes yeux, la lumière, ça, ça, me, ça me termine. Et euh, du coup, j'ai commencé à mieux dormir et même j'ai commencé à beaucoup jouer. J'ai commencé à être bon, euh, mais j'ai quand même été stock très longtemps parce que bah, c'était mon premier jeu PC. Donc j'étais en silver pendant 500 games. Et j'ai commencé un petit peu à monter. Et ouais, pour mes parents, c'était pas forcément facile, mais il... c'était le seul moment où ils me voyaient sourire à cette époque-là de ma vie. Ouais. C'était le moment où ils me voyaient un petit peu joyeux et tout. Et surtout, j'ai toujours eu un quotidien hors migraine. J'ai toujours eu un quotidien assez joyeux. Et donc, ça faisait aussi plaisir à mes parents ouais. et ça a permis de recréer des liens et tout. Donc, euh... et puis, en vrai, code, ça m'a aidé. Parce que Code c'était tellement violent mmh. Ma mère était en mode Ah mais League of Legends C'est petits personnages Qui lancent des sorts oh. Ah joue à League of Legends Mon fils Joue à League of Legends Ça explose Il y a des couleurs <rire> Une map verte Il a pas de sens Vas-y joue regarde. à League of Legends Genre joue à League of Legends C'était vraiment ça <rire> Ça passait bien C'est assez marrant Parce qu'avant qu'on enchaîne là, C'est dingue quand même Moi à cette époque J'avais cette sorte de, de, de pression Dans ma tête Où à 16, 17, 17, 18 Dans ces eaux là On a l'impression Que si on rate une année Et que si on prend une année en plus Pour faire des choses ou si on termine nos études peut-être un peu plus tard on a l'impression que c'est un big deal de ouf alors que bon maintenant j'ai 26 ans moi donc je me rends compte que non mais c'est vrai qu'à l'époque quand t'as la tête dans le guidon tu bah, crois que ça a un impact de fou malade alors qu'au final pas tant que ça pas, pas tant que ça et en plus moi en CE2 j'ai failli sauter une classe et je suis passé de mec qui a failli sauter une classe à un mec en difficulté donc c'était aussi bizarre pour moi et globalement je, je pense juste que c'est comme c'était tellement ce que j'aimais faire ça a été naturel tu vois je me suis pas il y avait pas de questions dans ma tête en mode si je rate mon année si je rate mon bac et tout juste en mode bon bah je vais avancer comme je peux et c'est je me suis pas posé de questions mais c'est vrai que tu m'aurais dit ça quand j'étais au collège au collège j'étais en mode bon bah j'ai le bac j'ai le bac limite un an plus tôt que tout le monde j'ai un bac S j'ai mention très bien et c'est parti tu vois ah la voie était tracée dans ta tête j'ai arrêté de mon père surtout. <rire> du coup, on n'a pas été début sur League of Legends, tu t'y es mis de, de cette manière, tu as même été Stuck Silver un petit 500 games, ça peut rassurer certaines personnes. Euh, ça de là, comment est-ce que tu es passé de cette situation de stack à être joueur compétitif C'est-à-dire acquérir un niveau suffisant pour avoir des équipes et faire des trucs assez intéressants Déjà, j'ai eu la chance de, bah, de jouer avec des potes à League of Legends au début, ce qui aide beaucoup. Euh, un pote avait un frère qui était diamant. Tu Diamant à l'époque, c'était un Diamant. La folie. Et du coup, je vais avec lui, il m'a beaucoup conseillé. Donc, je suis monté en élo relativement rapidement. Et le moment où je commence à arriver. Euh, bah quand, quand je commence à arriver vers Diamant 4, Diamant 3, euh, tu sais, t'avais des, des forums à l'époque qui cherchaient des équipes. Pour jouer des tout petits tournois, pour jouer des Go4LOL, etc. Des fois sur des pages Facebook. Ah non, c'était sombre à l'époque. Je sais pas, pas si ça existe encore en vrai. Je suis curieux de savoir comment tu trouves tes premières équipes. Mais moi, je suis allé via des forums parce que je voulais absolument faire de la compétition via lèges Et euh, du coup, j'ai réussi à trouver une ou deux petites équipes. J'ai un petit peu joué, je me suis mis au jeu d'équipe. Et il y a un moment où suis fait, je me suis fait recruter par E2G, ED, mm -hmm. truc du genre, où euh, bah je commençais à être un petit peu le master, donc j'étais pas mauvais. Bah j'ai joué avec Skins, ma toute première équipe compétitive. Et ça toute première équipe compétitive, c'est moi et Skins, on était déjà ensemble. Et on joue un petit peu et là c'est là où tu commences à, à voir que c'est un vrai monde de l'esport, c'est là où je commence à faire mes premières LAN et où tu rencontres plein de gens et en vrai les, les premières LAN c'est un super souvenir. Première lane, ça devait être incroyable, franchement. Genre, genre j'ai vu euh, avant que tu commences à, à rentrer, genre en 2017, dans, dans des équipes un peu plus, plus renommées, j'ai vu euh, Gentle, j'ai vu euh, enfin GenSide, pardon, j'ai vu euh, le BTR, des choses comme ça. Oui. Genre en 2016, merci euh, la régie, je le vois. Ouais, tes premières lanes, eSport 2016. Top 14. T Top 14 avec, alors le Jean-Diognard, j'avoue, j'ai bien rigolé. Ouais. Et il, joue, il joue toujours, il joue toujours. Ah il joue toujours au jeu. Bon, et c'est ouais, là, là, là tu vois là dans les premières équipes. Ah ça, ça je sais. Tu connais, bah. il actuellement Bon malheureux, malheureux actuellement, mais s'il a, mais il a actuellement. Non mais franchement, ça m'a fumé. Mais ouais, 2016 comme ça, je vois une petite gamers assembly Les Underdogs, c'était tournoi TP ça non Enfin, c'était tournoi au gaming, pardon Ouais C'était tournoi au gaming à l'époque. Oh là là là. C'était tournoi au gaming et tu sais être invité un aux Underdogs. Underdogs, c'était genre dingue, tu vois. Ça veut dire t'es topus français et tout euh, incroyable. Moi, c'était les premiers gros tournois en, en, en ligne et c'était vraiment une dinguerie. Mais les premières longues sports, j'ai de la chance parce que moi, je suis allé. Euh, j'ai quand même commencé les LAN à un moment où les LAN devenaient cool. Okay. J'ai eu des histoires, des LAN avant Où ça dormait vraiment sac de couchage C'était compliqué, moi ça allait Tu vois, C'était le moment où les structures commencent un petit peu à te payer un petit hôtel Ou à t'aider Donc j'ai vécu euh, la belle vie des LAN T'es arrivé au bon moment quoi Clairement. <rire> Du coup 2016 on voit Tu commences à faire tes premières LAN P... T'étais avec PCS je crois si j'ai pas de bêtise Donc euh, je vois des petites Lyon e-sport Des petites gamers assembly et puis là on sent Petite montée en puissance, hein. tu commences à enchaîner les équipes un peu, d'abord au mid, j'ai vu avec des joueurs reconnus même maintenant, Antera, la Lafleur qui est chez oui. Oplon, et, et ensuite enfin en support au moment où tu rejoins BTR. C'est quoi qui a motivé ce, ce passage Parce qu'on voit dans cette évolution que tu pars de petites équipes tranquilles, ensuite des équipes un peu plus sérieuses avec des bons joueurs, et enfin euh, le passage chez BTR euh, qui t'a fait passer support. Écoute, euh, j'étais mid laner et j'étais euh, bah, OTP, donc je jouais qu'un seul champion quasiment, je jouais quasiment que Harry. Et bon, je jouais, je jouais quelques autres champions, mais euh, j'étais en dessous du niveau, tu vois. Je me faisais terminer par les Niski à l'époque, et je sentais que j'avais du mal. Et en solo queue, il y avait des joueurs qui sont maintenant très connus, mais qui ne l'étaient pas. c'était Caps et Jizuke. Et Caps et Jizuke, les mecs étaient pas en LCS. Et les mecs, mais je les jouais, ils me divaient sous la T2 au niveau 2. Enfin, c'était. Je, je ne pouvais pas jouer. L'enfer. Le niveau, le gap était monumental. Donc bon, il y avait la motivation d'essayer de rattraper ce gap-là. Et là, d'un coup, tu as Tuku qui arrive. Tuku qui joue les mêmes champions que moi à l'époque. Il joue Harry, il joue Ariana, c'est les mêmes champions que moi. Et le mec, en pur talent, alors que moi j'ai bossé mes matchups, j'ai mis des fiches où j'étais en full tryhard, alors à 3 minutes tu dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Du coup, il y a juste en talent, on faisait des 1v1 et il m'explosait. Et du coup, moi j'ai fait des tryouts pour la mid lane pour un truc qui s'appelle Asus Rogue. Ouais. À l'époque, Asus Rogue c'était assez hype parce que t'avais un bootcamp et il prenait 5 joueurs jeunes et tout. Et en mid lane, je j'ai tryout contre Bouybo qui c'est drôle, roll swap à ce même moment-là. Et en mid lane, je suis passé, tu vois. Donc j'avais soit j'allais chez Asus Rogue et donc j'essayais de continuer en mid lane, soit j'allais chez BTR, je roll swap support et je joue avec Tukouille. Et j'essaye de donner mon knowledge à tout couille et moi d'apprendre en support à côté. J'ai beaucoup hésité, parce que tu avais une option où tu avais un gros salaire, enfin un salaire avec Asus, une gaming house, projet Super Pro, et un projet BTR où tu n'avais pas de salaire, c'était un petit peu la merde, mais l'équipe m'a plus plu et le côté passé support, parce que je chantais que j'avais un plafond de verre en mid lane, je me suis dit, je suis pas support. Et du coup, c'est bien passé pour moi. Et en plus, j'ai plus avec tout le coup, c'était parfait. Combien aurait fait ça, genre face à, à, à, à cette possibilité directe de salaire, de, de, de bootcamp, gaming house, etc. Et peut-être même continuer sur le rôle qui les a fait connaître au tout début, tu vois. Donc, c'est-à-dire ce confort, cette mm -hmm. zone de confort. Alors que toi, bon, t'as passé l'argent assez tôt quand même en 2017, alors que vis-à-vis, -vis ne serait-ce que par exemple, de tes parents en, en parler avant, ça aurait pu être une légitimité. Regardez, je gagne un salaire, machin, nanan, nan, tu vois, sur l'année qu'on qu t'a octroyé pour être joueur compétitif. Et au final, tac, tu, tu refuses ça pour rester dans un autre contexte c est un peu moins favorable, mais qui au final aura... Ah, C'est heureusement que je fait. Je pense heureusement que je l'ai fait. Et même, au... enfin, t'as ce côté où, en termes de, de jeu, je comprends le jeu, la, la mécanique globale et en support, tu peux plus avoir un impact sur ton jeu d'équipe donc je me suis dit aussi que c'était plus fait pour moi et vraiment le fait de jouer avec Tukui ça m'a beaucoup plu et globalement même le projet btr était cool et donc je fais ça et ça c'était le moment où j'étais j'ai toujours été stock master je pouvais pas monter plus haut je montais à 400 lp au maximum c'était pas du duel à l'époque mais c'était pas haut tu vois j'étais bloqué j'arrivais pas à monter plus en mid lane d'un coup je passe support solo queue au bout de deux semaines je suis diamant 2 donc, euh, je descends de fou et en une semaine je fais diamant 2 challenger pour la première fois de ma vie et j'étais en mode, ok, je suis chal, oh, c'est parti BTR, etc. Maintenant, c'est le deal, quoi. Exactement. Et depuis, j'ai réussi à rester permacal et tout. Et, et le support, c'était clairement le rôle qui t'était fait pour moi, quoi. En regardant un peu tes résultats chez BTR, si la Régie veut bien nous le remettre, je remarque que c'était peut-être légèrement, bon après ça c'est mon avis à toi de me dire, mais peut-être un peu en deçà euh, dans cette période, enfin un peu en deçà de ce que vous auriez pu euh, espérer. Je ne dis pas que c'était foncièrement mauvais, hein, mais, mais je Dis-le, pense... dis dis-le, t'es nul, dis-le Non mais je... <rire> je vois toi, tout couille, Brossac qui était quelqu'un qui était... <rire> Alors, ah bah, Brossac qui était, était la team d'avant, mais... Ah, Qatar déjà aussi Mais ouais, je m'attendais peut-être à ce que ce soit peut-être un peu mieux, Et par contre cette période du coup euh, qui se soldera par une non-qualification sur les underdogs mm -hmm. euh, Aura permis de te faire remarquer Et de rejoindre une équipe Qui aura marqué un petit peu ton passage Ce que sera peut-être une de celles Chez qui tu auras les meilleurs résultats Où ça se passera bien mieux Parce que tu rejoins GenSide Exactement Alors en gros BTR c'était plus ou moins GenSide Parce qu'en gros GenSide Ils ont un site qui s'appelle Beyond the Rift Et du coup c'était BTR Et donc c'était plus ou moins En gros c'était les... la même structure On va forcément les mêmes choix okay. Et du coup avec tout couille, Dans l'été on commençait à avoir des résultats Qui étaient genre corrects Parce qu'on était top 4 on a, on a fait le top 4, c'était à la Dreamhack, on a vraiment fait, la Dreamhack c'était un super souvenir mmh. Et on avait fait top 4 avec BTR à ce moment là, et du coup ça passe en GenSide Et en GenSide ça passe en mode assez pro, et on perd Tukoui Parce que Tukoui à ce moment là il est en mode, les frérots, euh, moi je veux plus jouer les golf légendes j'arrête D'accord C'est à quoi je lui ai répondu, tu es con, dans 6 mois tu reviens, ce qui s'est passé, tu es tranquille <rire> Je, je lui ai vraiment dit, dit qu'il était con et euh... Il va voir ça, ça va être drôle. Ah mais il le sait, je, je, je, mais je lui dis vraiment en face, je lui envoyé des messages, qui sont bêtes. Enfin, genre, je suis bête. Enfin, je savais. Après, c'était bien qu'il fasse une pause et qu'il prenne du recul, et je bien pense sûr. que c'était bien pour lui. Mais pour moi, il était trop talentueux et il avait trop envie de jouer, c'était pas possible qu'il revienne pas, tu vois, c'était okay. obligé. Et c'est le moment où en gros, Saken, moi, je l'avais joué quand il s'appelait Shirou mmh. en mid lane, et le mec était fort, tu vois. Il me terminait, il était déjà plus ou moins reconnu, sauf qu'il avait l'étiquette de toxique. Et du coup Genside c'est le moment où, euh, moi je suis avec Fabien Baquet qui est le manager, On est en mode bon il nous faut un mid, c'est la merde. Parce que remplacer tout coup à ce moment là c'est pas facile, c'est la star montante un peu. Et du coup je suis en mode ok, il y a ce mec qui s'appelle Saken maintenant, qui s'appelle Shiro avant. Alors il va être dur à manager, il va être trop relou, mais il est très bon. Et du coup on fait des tryouts avec Saken, c'était je pense une des seules chances à ce moment là. Et il revient avec Genside et là l'équipe... Saken devient monstrueux et là on commence à faire des vrais résultats. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je vois euh, un top 2 Lyon eSport, top 3 Gamers Assembly, donc euh, vraiment des, des résultats qui sont archi positifs, ne serait-ce qu'à l'échelle des LAN françaises. Bah, c'est du sérieux quoi. Je, je sais que les Lyon eSport en hein, 2017 et tout, il y avait du bon niveau. Il y avait souvent même des équipes inter qui venaient un petit peu de temps en temps, c'était très propre. Tout petit bémol, et ça on, on l'a vu sur le calendrier, vous perdez tout le temps contre le DLC. Oui. LDLC nous bat tout le temps en finale. Et tout le temps mais, ah, Oui tout le temps, mais LDLC à cette époque-là, de toute façon ça a toujours été ma bête J'ai toujours perdu contre LDLC. Quasiment toutes les finales que j'ai jouées en France, c'était contre LDLC et j'ai toutes perdu Donc pas de chance. Euh, mais il y, y a eu beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là, parce qu'en en décembre, en gros, on fait pas une très bonne perf au Challenge France. On fait pas une super perf et après, elles ont les en février et moi j'ai une offre de Giants, qui est la meilleure équipe espagnole à ce moment-là. Et via Storfrey Giants, j'hésite. Mais je suis en mode, je crois en mes coéquipiers, je pense qu'on peut le faire pour Allion Esports. Et Allion Esports, c'est une plaque tournante de ma carrière. Allion Esports, c'est le plus important. Parce que personne ne s'attendait attendait les top 2. Et donc, je dis non à Giants en décembre. J'arrive à Allion Esports deux semaines avant. T'as Gamers Origins l'équipe favorite. Je suis payé 700 euros chez Giants. J'ai le droit de le dire, il est marqué dans le contrat, au bout d'un tu t'as le droit d'en parler. Donc, je suis payé 700 euros. Donc, tu vois, déjà pour mes parents, c'est bien. C'est ma seconde année et mes parents comprennent que je commence à gagner de l'argent. T'as Géo qui, deux semaines avant le tournoi, me dit, avant frérot. Maintenant tu viens, tu viens avec nous, on a un sport, on n'est pas forcément très content, tu viens avec Toaster, Tonnerre, des joueurs super connus à l'époque, juste avant Lyon eSport et on me dit tu viens, on te paye bien mieux que Jensen et tout, go. Et je refuse. Et même Tonnerre me dit en mode, mais c'est stupide de refuser, t'aurais dû venir et tout, genre je reçois des messages comme ça, Yann Cédric aussi qui est en mode, mais viens viens viens tu vois. Et à ce moment là, on n'est pas du tout favori, on arrive, on joue la Lion eSport, on joue super bien et on est en petite finale contre Gamers Origin, donc pour la place de la top 2. Et bro... <rire> Là, c'est l'une des games, je m'en souviens le plus. Genre, on a fait un BO3, on a gagné 2-1, c'était super tendu. À la fin, j'étais trop heureux, j'ai crié. Et moi, j'ai les sport code dans les veines. Donc, je crie en mode Allez tu vois, Je suis sur, sur scène. Le bon trash talk Ah, le trash talk et tout. Vous êtes où Vous êtes où Qu'est-ce qu'il y a et tout. Enfin, tu vois, à full comme ça. Et c'est genre, pour moi, c'était une blague tournante. Et après, bon on joue contre LDLC, on perd euh, la grande finale 2-2. Parce qu'ils avaient une map d'avance, vu qu'ils finaient du winner bracket. Et ça, c'était catastrophe. 10 gold d'avance. Pour tous ceux qui connaissent League of Legends, on avait 10 gold d'avance. Ils avaient plus ils avaient plus de T T4. Et on perd la game à deux autres attaques de Tristan et sur Nexus. C'était ouais, terrible. C'est dur. <rire> c'était super terrible. Et en plus, moi, c'est le moment où je m'étais donné à fond. J'étais en mode capitaine d'équipe. Et j'avais l'impression d'avoir euh, un V9 le projet, à, à tort, je pense, à, avec du recul. Mais j'avais l'impression d'être le mec qui avait fait que c'était bien passé. Ouais. Ce qui n'était pas vrai. Mais c'était mon impression. Et du coup, j'étais en mode, euh, bah, j'ai tout donné. Et pourtant, on a perdu. Et je sentais que c'était un petit peu de la fin d'un cycle chez Gen. 7, tu un peu frustré J'étais un peu frustré. Parce qu'on est vraiment passé à ça. Euh, pour te dire, c'est au point où, quand le nexus explose, parce qu'en fait, il y a la qui tape leur nexus et eux ils tapent le, le bien Je pensais que c'est nous qui avions gagné, tu vois oh Et tu, tu vois la réaction, il y a une vidéo de ça, tu vois la réaction où je, je suis en mode Et après je comprends, et mec, j'ai pleuré et Oh les Ça a été important pour moi parce que c'est un moment où t'as des gens comme... suis et moi qui commentaient, Twix aussi, sont venus me voir, m'ont rassuré Parce que je pleurais, mais j'étais inconsolable Des gens comme Solari c'était super important, t'as Narcus et Kylan qui sont venus vers moi et qui était en mode « mec t'as trop bien joué et tout, c'est pas grave super tu etc. etc. » on peut on perdre contre une équipe, encore une fois pour gens qui connaissent sur LoL, Ekas, Skins, Crown Shot, c'était une, une équipe très très forte. Dan Dan, c'était que des joueurs qui sont allés en LEC après quasiment, donc c'est ridicule. Et, euh, et du coup c'était assez terrible pour moi, mais le fait d'être euh, allé au bout de ce cycle, d'avoir encore une gamer 500 000 à jouer, et d'être allé au bout de ce cycle et d'avoir des gens de Solary qui sont venus me parler, c'est super important pour la suite. Avant même de parler de cette suite, juste petite question, mes souvenirs sont peut-être pas hyper bons, mais au moment où ils viennent te voir, uh, Giants, <rire> ils étaient en LEC non, ils, plus, étaient... ils y étaient déjà plus Ils étaient en, en LVP, ils allaient monter okay. en LEC. En gros, l'année d'après, Giants montent en LEC, mais c'était quand même, en gros, à cette époque-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en France, on était un peu des, des bouffons, parce qu'on était encore sur le système de LAN, et on n'avait pas encore de ligue, et la LVP, c'était la première ligue qui était créée, et c'était la meilleure équipe de LVP, donc en vrai, c'était la meilleure équipe Europe hors LEC, tu vois mais j'ai quand même dit non à ce moment-là, ils m'ont contacté plein de fois parce que je connaissais très bien les joueurs en fait. Mmh. J'avais souvent des relances de Giants qui voulaient m'envoyer là-bas. Et je peux te mettre bien, j'ai une anecdote à l'Unisport. Vas-y. En... Du coup, c'est le... le moment où j'étais en finale, j'allais la jouer dans genre 15 minutes. Et il y avait Gotaga qui, ça, qui... une scène énorme, l'Unisport, machin, machin. Et il était dans les backstage, donc accès parce que, tu sais, en tant que joueur, tu as de joueur, ouais. joueur et tout. Et je vais voir Gotaga, il est en, train... en plus, il est en train de bouffer des chips, tu vois. Donc, je suis super stressé je vais le voir donc déjà je suis en mode ouais salut donc il est en train de nous faire des chips donc ça c'est des moments bizarre où oh la main, de... la main bien grasse <rire> ouais c'est ça mais même lui tu vas même lui il est en mode bah frérot c'est compliqué tu vois. donc déjà moment cringe de base et après je lui dis euh, mec je suis grave fan de toi j'ai commencé e grâce à toi et euh, grâce à toi aujourd'hui je suis en finale et je suis genre trop heureux donc euh, merci pour ce que tu fais et tout ça c'était mon petit moment émotion et tout et après j'avais fait un tweet où t'avais des gens comme euh, WarTech comme Gotaga qui m'ont du coup répondu parce que j'avais perdu la finale et tu sais quand tu perds une finale de LAN t'es quand même mis en avant par la sunny e sport tu vois et moi c'était enfin c'était Oh, incroyable. Ouais, bien incroyable. sûr, incroyable. bien incroyable. sûr, bien sûr. ça t'a ça réconforté ah, Ça m'a réconforté, et même de, tu sais, de le dire à, à Gotha, avant la game, je pense que ça m'a fait mieux jouer aussi, tu vois. ça m'a libéré aussi d'un poids en mode... J'avais besoin de lui dire merci, parce qu'il a été là un moment important dans ma vie, et ça je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui se rendent pas compte de ce qui peuvent impacter sur la vie des gens, je pense. Bah écoute, c'est très bien dit, c'est vrai que de temps en temps on peut recevoir le message ou même le témoignage de gens, mais à moins de voir ces gens en vrai, c'est vrai que ça ne reste après que des mots sur un écran alors que quand la personne te le témoigne en vrai, c'est vrai que c'est un peu plus parlant, un peu plus criant. Il est vrai, il est vrai. En regardant un peu ton, ton Twitch tracker, je me suis amusé à fouiller, je, je vois que tu as profité de cette période pour commencer à live en perso, pour une petite communauté comme ça, tranquille, ça se voit, enfin, c'était 2017 comme ça. tu as senti que c'était le moment de t'investir dedans dans, dans C'est juste que j'aime bien partager avec les gens. Euh, J'avais ce côté où moi j'ai commencé via des streams, donc j'ai envie de faire commencer des joueurs via des streams, où j'ai envie d'avoir cette bonne ambiance. Et euh, c'était juste quelque chose que beaucoup de joueurs pro Après moi j'ai directement pris goût en, en live perso. Euh, <rire> je... Bon là c'est plus les mêmes stats. Mais, euh, non, mais a... surtout il faut descendre un petit peu messieurs je vous l'avais dit. À, à <rire> l'époque c'était... Euh... Regarde les barres bar roses ouais. c'était heures streamées et, et la barre verte c'était viewers Ouais c'était... Euh... Bah, j'ai beaucoup streamé en vrai à cette époque là et je faisais... Moi je tapais mon, mon 100 viewers j'étais le même plus heureux du monde tu vois. Et je streamais en vrai pour 20-30 personnes. Et c'était un kiff parce que je streamais genre le soir à 1h du matin. Et moi, les gens qui me connaissent maintenant en stream savent que vers une heure du matin, je me libère, tu vois. je dis n'importe quoi, je parle de tout, je parle de la vie. Et c'est ce que je faisais du coup à cette époque-là et c'était genre trop trop bien. Et il y a des gens qui me suivent encore de l'époque Genside et bon, encore, encore une fois pour revenir à la période de l'UniSport, bah, dans ces 20-30 viewers, on a genre deux ou trois. Qui y avait des panneaux traitons dans la les sports oh et ça aussi ça, ça fait partie des trucs qui étaient genre pour moi c'était trop bien oh fait. les vrais, oh les vrais OG ah, y en a, y en a des comme ça ça réchauffe les... le cœur. ça fait vraiment super plaisir et c'est pour ça que j'essaye de enfin bon, pour un peu plus tard mais j'essaye de pousser tu sais, les gens à aller sur les streams des, des petits joueurs pro parce que pour moi quand t'es joueur pro surtout quand t'es joueur LEC dans ma tête tu dois avoir 10 tu as ce genre c'est mérité tu vois de et faire. les joueurs pro pour moi c'est un travail très très difficile arrive du coup 2018 et une nouvelle bah du coup qui va considérablement changer ta vie tu nous as parlé notamment du fait que Narcus, etc., était venu te, te parler après la défaite à Agri Sport. Tu rejoins Solari pour apporter un boost à une équipe qui n'y arrivait un petit peu plus à, à ce moment. Co comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu retiens un peu de, de ton passage là-bas Est-ce que tu as apprécié le live sur oui. la TV Et est-ce que ça t'a apporté un petit, un petit coup de boost ces quelques mois là-bas C'était comment Alors, c'était le moment où. Euh... Alors, déjà, en gros, c'était avec Skins. On était une paire. Et c'était soit on allait tous deux chez Nutchets, soit on est tous deux chez Solari. Donc déjà il y a eu beaucoup de discussions, au final on va se deux chez Solary avec Skins. Donc on arrive, on est un petit peu le duo français hype du moment tu vois. Donc tout le monde s'attend à ce qu'on fasse des résultats et même moi j'arrive et je dis directement à Solary les gars je nous donne un an, si au bout d'un an on n'est pas top 3, on a merdé tu vois. Si on n'est pas top 3 français c'est foutu. Et euh, donc j'arrive plein d'espoir en mode bah, j'ai un V9 le projet GenSight, je vais pouvoir un V9 projet de Solary, je vais être capitaine en même temps, je vais trop bien jouer en même temps, machin machin machin. Et euh, je comprends très vite qu'en plus moi je prends des lives euh, des créneaux à 10h du matin Idée. Euh, Skin, ne t'en prends pas lui par exemple, mais le fait de devoir me lever à 10, enfin du tu te lèves à 9h, tu stream à 10h jusqu'à midi, tu as une petite pause, tu streams de 15h à 20h et des fois je faisais les primes, Mais en gros, c'est des horaires que j'aurais jamais dû prendre et me lever tôt déjà ça m'a cassé le côté où j'ai pas pris de logement de suite, du coup je jouais au loco de Solari, donc ça veut dire qu'en gros j'arrive à 9h du matin, je repartais à 1h et je jouais en permanence au loco. Et au loco, tu as, as, as du bruit, tu as toujours des distractions, etc. Donc mon niveau a commencé à chuter un petit peu. Tu, tu dormais aussi au local Non, non, je, je dormais, j'étais je dormais, hébergé par Melon. Ah, d'accord. Et du coup, j'étais là en mode de. de... Genre 9h du matin à 1h du soir, j'étais au loco et j'étais en mode let's go et tout. Mais tu sais, c'est des locaux où t'es un peu dans le bruit, dans... tu vois, t'as pas ta bulle. Ouais. Et en vrai, c'est un problème. C'est un gros environnement, quoi. Clairement. Et du coup, au début, j'avais un petit peu du mal. En LAN, on n'arrivait pas trop à perdre, c'était compliqué. Par contre, humainement, j'ai trop appris. Genre, j'ai vraiment énormément appris sur le côté. Euh... C'est le côté comment il Tu as une autre vision, moi j'avais qu'une vision de joueur pro. Là tu as une vision animateur, comment ils animent des streams, comment ils préparent des grilles de planning, euh, comment ils font ce genre de choses. Aussi j'avais un bon coach, j'avais Sam Shaka qui m'a appris plein de choses sur la vie. Donc je pense que le projet Solari, humainement, m'a apporté énormément. Et en termes de facilité devant une caméra, au final je l'avais déjà. Donc ça allait mais ça m'a convaincu que je pouvais être correct devant. Le gros problème que j'ai eu à ce moment là, en termes de stream, c'est déjà je mettais vachement le stream de côté, j'étais en mode je suis joueur pro, je suis joueur pro, je suis joueur pro. Et le stream, j'étais pas moi-même. J'étais genre, j'avais envie que ça tu, sais, tu. Enfin, je passe du coup de stream devant 20-30 personnes à, bon, euh, euh... C'est pas pareil de stream devant, entre, allez, on va dire une 3 à 10 000 selon les, les bails quoi. Et du coup, peut-être à ce côté où dès que je voyais un message négatif, je comprenais pas et euh, je voulais tout le temps, je voulais que tout le monde m'aime. sais à ce côté où tu, du coup, je me lisse un petit peu, je dis pas forcément ce que je pensais tout machin et je suis en mode ouais, aimez-moi, ouais, trop bien, trop bien. Et euh, ça, ça a été un gros problème parce qu'au début, bah forcément. Les gens, quand t ils t'accueillent, t'es challenger, t'es le plus haut hélo et, et tout. Les gens sont en mode, ouais, il est trop fort, c'est le prochain, il va aller en LEC et tout machin, enfin en LCS à l'époque. Euh, Let's go, tout le monde m'aime. Et après, on commence à un peu contre-perf. Des fois, je fais des mauvaises games en scrim, je vois des messages négatifs. Et le souci, ce c'est pas forcément un message négatif, c'est que je me suis tellement habitué à avoir que des messages ultra positifs. Du coup, pour moi, c'était la normalité. Donc, c'est même pas, j'ai des messages normaux, c'est des messages négatifs. Du coup, je descends de fou. Et là, c'est très dur psychologiquement. Ça te met une frappe, quoi. Ça met une frappe, euh, je perds totalement confiance en mon jeu, je perds confiance en moi. En plus, il pas avait pas je pense que c'était la pire idée d'ailleurs, mais on, en gros, on avait nos voice-com dans les games. Il n'y avait pas quelqu'un qui commentait. Que la, la, moi, j'ai vécu la dernière époque où il y avait. Euh, bah, on nous donnait nous cinq, et on était un petit peu en mode. Euh, en mode text-gang. Était... Mais on jouait quand même des games genre archi-compétitives. Et du coup, même dans les calls. Je commençais à perdre confiance parce que je disais souvent Bon va bah, reculer faut temporiser etc machin J'étais plus ou moins le mec calme qui retenait un peu les gens Avec un skins qui lui avait envie d'aller de l'avant en mode Bon faut calmer tout Et donc, du coup forcément ça Et du coup le chat était en mode mais bats toi triton et tout joue et tout machin Et ça, ça marche pas comme ça en compétitif tu vois Genre quand t'es contre LDLC qui a 5 égoles d'avance Bah t'es pas en mode ouais les gars on va invade tu vois Genre c'était en mode bon bah on cheat on attend qu'il fasse une erreur machin Et donc ça m'a fait douter de mon niveau de jeu Ça m'a fait douter de ma psychologie dans le jeu Ça m'a fait douter de mes calls C'était vraiment pas, simple et comme, pas de bulle. C'était pas une époque, euh, honnêtement c'était un été où, genre bah, du coup je vivais à Tours aussi, je vivais sans mes parents, première fois de ma vie Donc j'étais pendant six mois pas chez mes parents et genre ils ont dû venir parce que je commençais à être, euh, à être vraiment pas bien tu vois. Genre en, en août, j'ai vécu un mois d'août assez euh, calamiteux où en plus moi, compliqué parce que début juillet J'ai Jayons qui vient vers moi, qui voit qu'on fait pas des super résultats Et Jayons c'est en mode, à ce moment là Jayons c'est genre des, des très très gros joueurs Et euh, c'est Yopar Azork pour ceux qui connaissent sur LoL Et les deux on se kiffe en solo queue et ils sont en mode euh, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous et moi j'ai promis à Solary que je restais un an entier Et ça faisait que 2-3 mois que tu étais là-bas ouais. En plus, et j'ai promis que je restais un an entier Même si la Resta était pas là, j'étais en mode Les gars je reste au moins un an, je dois être top 3 tu vois. Et du coup moi donc je reste Je, je suis en mode full tryhard Parce que je sens que j'ai pas le niveau Donc en juillet-août, j'ai genre mon cousin qui se marie J'ai euh, des gens qui font plein de trucs Et je refuse tout, je refuse toutes les soirées Je bouge pas, et moi je, pendant 2 mois, tous les jours Je suis au loco et je tryhard enfin, J'ai bouffé du... du League of Legends J'ai bouffé des cartes graphiques et le truc c'est que les autres faisaient pas forcément la même chose tu vois Donc en plus c'était super frustrant, il y avait des problèmes de remplacement et tout dans l'équipe avais genre Skins qui était un petit peu en mode vacances tu vois, Qui, qui jouait genre des qualifiers depuis, enfin depuis les vacances genre par terre et tout tu vois Et moi écoutez c'était en mode full tryhard et du coup j'étais... Ça je me sentais pas forcément bien Et ce qui m'a un peu sauvé C'est que j'ai enfin eu mon appart genre en début septembre Et après ce début septembre avec le fait que j'ai eu ma bulle Que je puisse jouer depuis chez moi, que j'avais pas le bruit constant Le bois et tout, ça m'a re-aidé et je suis remonté de châle. Et c'est la seule période de toute ma vie, en tant que support, où j'ai pas été genre euh, changer. Seule... Je suis resté jusqu'en diamant 1, ce qui pour moi est et genre. Euh... Enfin, c'est ma période la plus horrible de jeu, tu vois. C'est genre vraiment, c'est il l'été là, où j'arrivais pas à m'en sortir. Je... Genre, j'avais beaucoup d'énergie, j'essayais tout faire, mais c'est comme un mec qui... qui tombe dans la mer et qui fait tout ce qu'il peut, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Qui que... se débat tant bien que mal. Euh... Exactement, alors que t'as juste à nager tranquille. Et là, je me débattais partout, je mettais l'énergie partout, j'essayais de motiver les gens et tout machin. Et du coup, c'est le moment où j'ai commencé à plus me focus sur moi. Et c'est le moment où j'ai commencé à. Vraiment per... Je pense que c'est le moment où j'ai perdu plus de confiance en moi en termes de jeu. Mais encore une fois, en termes humains, en termes stream. En termes, voir un, un autre aspect du milieu, j'ai appris, appris beaucoup trop de choses. Et Même si Sam, le coach, vraiment t'es pas le premier à me dire énormément de bien de lui, etc. Il essayait de temps en temps de trouver des solutions de ça. Parce que quand même, ce qui est intéressant dans ton témoignage, et même pour les gens qui nous écoutent, c'est de l'importance également bah, d'avoir cette bulle des fois. D'avoir ne serait-ce que ton appart, cet endroit pour couper, tu vois. Essayer de te ressourcer, et la santé mentale en fait. Ouais, j'ai 19 ans et comme c'est la première fois que je suis pas chez mes parents, j'étais vraiment perturbé. Alors Sam il est très très fort dans l'humain mais il a aussi cette, ce côté de ça il t'éduque un peu à la dure en mode bah, tu dois trouver toi même ton, ton mmh. chemin quelque part tu vois il, il m'aidait je faisais souvent des restaurants avec lui pour discuter et tout après malheureusement pendant l'été lui il était en Turquie parce qu'il gérait un autre projet en même temps enfin il faisait genre deux équipes du coup c'était compliqué parce qu'il était pas forcément là au, au day to day et euh, genre, moi j'ai enfin fait le. C'est la première fois de ma vie que je, je peux dire que j'ai fait un gros burn-out. Genre vraiment très très gros burn-out. Et euh, c'était difficile. Mais euh, ça m'a appris des choses, tu vois. Ça m'a appris justement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Euh, et encore une fois, le fait que je stream à 10 heures c'est un des trucs qui m'a causé problème parce que j'ai cassé du coup mon rythme de sommeil. Et du coup, j'ai commencé à avoir des migraines, je commence à pas être bien. Que as tout, as, tu vois, as tout qui revient, tu vois. Je vois, je vois. Putain, c'est... Et il n'y avait pas moyen de bouger cet horaire, c'était difficile. Le truc, c'est que moi, je me suis engagé au début, ouais. et euh, la réalité, c'est que je ne suis pas un gros streamer chez Solary. Tu vois, je ne suis pas un mec qui peut dire, « Ouais, bon, Chapi, dégage du midi, laisse-moi le midi. » Évidemment que non. Et en vrai, la, la réalité, c'est que j'aurais dû prendre le call, je pense, pour mieux être chez Solary et pour avoir fait un passage plus réussi. J'aurais dû comprendre que le stream était important, mais pas mandatory, et juste faire des streams genre deux fois par semaine, ouais. plus. et j'aurais dû comprendre très vite que je devais prendre mon appart, mon endroit pour jouer, mon PC, etc., etc. et pas jouer au loco. Et si j'avais compris ça, je pense que ça serait beaucoup mieux passé, mais sur la fin, je l'ai compris, ils l'ont compris aussi, et du coup, vers genre, euh, octobre, novembre, on commençait quand même à beaucoup mieux jouer. Au lieu de faire des top 10, on faisait des, des top 5, 4 des fois, on commence à remonter et tout. Ah, C'était mieux C'était mieux, et je recommençais à prendre confiance, tu vois. Beaucoup de joueurs ou streamers sont mis à, à commenter eux-mêmes du League of Legends en étant en web TV, c'est ce qui s'est passé pour toi ou pas euh, Pas forcément, j'ai vu les gens le faire autour de moi, euh, moi en, en Solary Party j'ai un peu commenté tu vois euh, Mais euh, c'est pas ce moment là où j'ai pris le goût au cast en réalité, c'est le moment où j'ai compris que stream c'était cool mmh. mais stream en étant moi-même Et ça c'était quand même très important parce que je pense que beaucoup de gens font l'erreur, quand tu commences à avoir des viewers tu as une pression supplémentaire et tu as envie d'en rajouter, tu as envie de faire mieux. Et Solary m'a permis de comprendre qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Ok. Donc, cette expérience, même si elle t'a pas initié au cast, elle t'a servi une fois que tu es arrivé. Elle m'a initié totalement stream, euh, en stream en termes de. Mais en fait, c'est juste que tu vois des gens qui sont pionniers dans le milieu. Ouais. Qui sont genre giga t'as talent en tête, genre des LRB trucs qui sont un peu qui sont capables de tout faire, tu vois des mecs comme Tepous qui fait de la technique et tout, tu comprends les... En fait tu comprends les mécanismes et tu comprends aussi le point de vue euh... bah tu sais il parlait forcément des autres structures, il parlait de, de ce qui se passait dans le milieu, il parlait de plein de choses et du coup je, je commençais à avoir une idée de ce qui se passait tu vois et rien que ça, ça m'a vachement intéressé, parce qu'il y a ce côté un petit peu plus business-entrepreneur, que je peux un peu avoir cette fibre. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, ok, donc il y a ça qui se passe dans le milieu, machin. Eux, ils voient le joueur pro comme. Enfin, euh, certaines personnes là-bas, pas tous, tu vois, parce qu'ils ont tous leur avis, mais t'as as des gens qui voient le joueur pro comme euh, un côté entertainment et ce côté un petit peu qui est venu avec Fortnite en plus, parce que moi, c'était la bulle Fortnite, donc c'est le moment je commençais à connaître Kinstar et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, ok, donc ça se passe comme ça, y a ça il faut fonctionner comme ça, le stream, c'est important, gérer les réseaux, c'est important. Ça, ça m'a quand même marqué énormément de choses. Et vraiment, le, le côté. Euh, ne serait-ce que gérer une grille, je pense que c'est ça qui m'a le plus... Enfin de les voir travailler au jour par, au jour, par jour, vraiment c'est des mecs qui bossent et tu le sens. Tu vois. Alors que quand tu étais es que viewer, étais en mode mais c'est des branleurs. Tu vois. <rire> et tous les viewers sont comme ça avec les streamers, c'est des branleurs. Alors qu'il y en a beaucoup qui bossent quand même. Il y, y en a beaucoup qui ne comptent pas leurs heures. Du coup après 7 mois chez solari la LFL va commencer et tu réussis à choper une place assez intéressante parce que tu rejoins Vitality avec Skins également. Parlons un peu de cette période euh, période où également les résultats ont suivi en tout cas dans, dans un second temps. Je vois top 5, puis top 2 de la <rire> LFL à nouveau versus LDLC. Ouais. C'était comment un petit peu Bah écoute, j'étais en mode euh, est-ce que je reste sur soirée ou est-ce que je vais chez Vita euh, J'ai fortement installé sur soirée parce que quand même en termes de, de réseaux sociaux, de, de stream et tout, ça commençait à marcher, c'était bien. non, c'était quand même cool. Mais je me suis tenu à ma promesse de je veux être joueur pro. Au début j'ai dit top 3 rien donc je dois partir c'était même pas genre il euh, avait même pas de choix parce que j'étais en mode j'ai pas fait le top 3, je dois partir okay. c'est ce que je me suis dit début de l'année si on l'a pas fait maintenant on le fera pas plus tard il faut que je m'en aille. Et j'ai la proposition du coup de Vitality, donc euh, toujours avec skins en duo, euh, rejoindre Saken que je connaissais très bien, chez mec qui était un joueur qui avait été important pour moi aussi que je connaissais aussi très très bien. Il était très bon chez G lui aussi d'ailleurs. Il était super bon. C'était le moment, c'était bah, quasiment le meilleur top laner français. Donc l'équipe était insane. Euh, on avait Xanny en coach, Xanny qui était un joueur avec qui j'ai joué en jungle chez Ensite. Donc tu vois le, le projet faisait grave sens pour moi. Et j'étais en mode, euh, j'étais en mode, pas bah, Let's go, Let's go chez Vitality, euh, ça va être trop bien, Vitality b Et euh, j'ai eu le mon premier je pense syndrome de l'imposteur maintenant. Oh. Ça, chaque fois as des phases en mode bah en fait je joue avec skin second chez mec euh, les trois mecs sont de mon point de vue à ce là potentiellement les meilleurs à leur poste en france et je suis en mode euh, du coup euh, moi je viens de chez euh, j'ai pas parfait euh, qu'est que euh, qu ce que je fous là euh, je suis pas aussi bon qu'eux euh, mécaniquement j'ai un gros gros euh, genre euh, complexe par rapport à skin second parce que je les vois, jouer des je les vois faire des trucs mais... Les frères, on joue pas au même jeu. Ouais, tu pètes ta tête. Ah, je suis là, mais moi, je, Il lui fait des trucs avec Ikezzo, l'autre il fait des trucs avec Nidale, je, je sais pas faire ça, je peux pas faire ça, tu vois. Et du coup, je suis, je suis tout le temps en train d'essayer de les rattraper alors que je me du coup, je me concentre pas vraiment sur moi. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Je suis pas dans la, la bonne mentalité. Et en plus, comme j'ai pas. Bah justement, j'ai pas beaucoup de confiance parce qu'avec ce je me suis détruit en tant que joueur. Bah, j'arrive pas, tu vois. Je suis toujours en train de courir après eux. Et en plus, j'ai un côté où en équipe, j'essaye d'aider beaucoup. Et euh, c'est potentiellement là où dans le jeu, je pense qu'ils sont meilleurs que moi, ils sont toujours meilleurs que moi. En tant qu'être un teammate, à l'époque en tout cas je pense que j'étais meilleur tu vois Genre je savais plus comment faire une cohésion d'équipe, je savais potentiellement correctement l'idée d'une game Et du coup je me suis mis vachement impressionné pour faire ça et je me suis mis à beaucoup aider les autres et Donc ce sur moi et encore une erreur Parce que quand t'es le moins bon de l'équipe déjà c'est très très dur d'être écouté Et c'est très très dur de l'idée de faire des trucs en plus parce que tu prends encore plus de retard tu vois et donc, c était, c était, au début, c'était compliqué. Après, il y a eu des méta où j'ai été fort, où je sais que durant l'année, j'ai été très bon. Genre, des méta il y avait trèche, des méta il y avait luxe. Je pense que j'étais quand même top supportant à l'FL. Mais je me sentais jamais Genre légitime. Voilà, je me sentais jamais légitime. C'est terrible. Et, et, et le pire, c'est que, de ce que je comprends, c'est que tout. Le travail que tu essayais de faire pour créer une cohésion, pour essayer de faire des calls, pour étudier peut-être des choses à faire et tout, ça a eu un impact sur ton niveau individuel, ce qui te rendait du coup moins bon, ce qui te rendait du coup moins légitime. Et pour que des personnes continuent à te faire confiance alors qu'ils voient que ton niveau individuel n'est peut-être pas incroyable sur le moment, il faut une sacrée dose de, de cohésion pour que ça fonctionne. Quoi. puis en plus, je suis toujours quelqu'un qui... J'avais beau... Je sais que j'étais plus ou moins un bosseur Et je, enfin je jouais vraiment beaucoup J'essayais de me donner au max tu vois. Et ce qui en plus a créé des embrouilles Parce que du coup quand, quand je fais voir Saken Qui à l'époque il le sait lui même Je pense il avait pas la meilleure éthique de travail tu vois. Mm. Et des fois on s'embrouille on a fait se battre C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait une battre je pense avec Saken Mais il le sait j'ai déjà raconté l'anédote en screen Ouais sprint. ça s'est monté un petit peu dans les temps Ouais parce que c'était en mode C'était une game où genre, je faisais le shot call Et c'était genre décidé que je faisais le shot call de A à Z Et je lui ai dit bon tu fais ça il le fait pas une fois dans la game tu vois, il fait genre l'inverse, il va mourir au mid euh, souhaiter deux T2, je me souviens avec ça, le blanc là, je me souviens Et il le fait deux fois dans la game tu vois, et après juste du coup je me lève et je en mode Oh Sacon, tu es toute ma gueule » et tout Et il est en mode « Non pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant » et genre tous les deux tu vois on un peu chauffé Et alors que pourtant je suis super pote avec Sacon encore aujourd'hui, mais il euh, y a eu des moments comme ça et c'est juste que moi avec du recul J'avais pas la position pour faire ça tu vois tu peux pas, tu peux pas te permettre d'être un leader d'équipe quand tu t'as pas d'expérience, quand c'est toi qui est un petit peu à la traîne. Ouais. Tu peux pas aller chercher les autres et leur dire travaille plus. Tu vois, c'était à moi de travailler plus, c'était ouais. à moi de travailler sur mes erreurs et je l'ai pas forcément fait, j'ai pas eu la bonne attitude à ce niveau-là, mais tout de même, on a été quand même une bonne équipe. il Y avait pas d'encadrement peut-être pour, euh, pour un si petit si peu, si. tu vois, et tout ça, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que l'encadrement a peut-être pas eu le rôle escompté. Ça manquait d'un psychologue. Vraiment, chez Vita ça manquait d'un psychologue qui nous, enfin en tout cas moi ça manquait pour moi. Après euh, la réalité c'est que c'est pas forcément les erreurs des autres C'est mes erreurs à moi tu vois. genre C'est moi qui ai pas géré, c'est moi qui aurais dû faire mieux je pense sur l'époque Et euh, bah, le... malheur du sort On sort en sprint contre Missy de première ouais. hein, Alors qu'on était très très fort au playoff Mais on sort quand même cinquième et ils gagnent les e Masters. Et euh, le... après on sort en... Donc, en finale en LFL contre LDLC Top Encore 2. une fois, contre l'époque Joko Steadback, Quand c'était trop trop fort Top 2 comme d'habitude j'ai fait que ça Et après en e Masters. on sort contre Big Les autres vainqueurs des e Masters. Donc j'ai perdu deux fois contre les vainqueurs Alors que Big on est arrivé au bootcamp à Berlin, on les a 5-0 en scrim, ils ont rash kit, on les a exterminés, et j'étais trop fort au début du bootcamp Et c'est le moment où j'étais à Berlin pour la première fois de ma vie, je changeais quand même de pays Ouais. Et j'étais en mode, mais ma vie est trop bien, j'ai fait The Master, c'était mon objectif depuis très longtemps, c'était la grosse compétition Je vais kiffer et... Enfin, Dès dé... play-in Grosse déprime, mais c'est mes grosses déprimes avant même de jouer le play-in Là c'était le moment où, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu en stream, mais c'était le moment le plus dur, encore plus dur que l'été d'avant Ouais. C'est un moment où euh, j'arrive et je suis pas confiant, je suis pas bien, je me sens pas à ma place, j'arrive pas à dormir parce que Berlin, je suis pas un avec la ville. Au début, je suis là, je suis à 1000 LP, c'est mon top LP à ce moment-là, je suis trop fort. Au bout de 3-4 scrims, je commence à déjouer, je joue mal, j'arrive plus à être dans la com, j'arrive plus à être présent. On est en 4-0 en groupe de play sur 6 games, donc tout se passe bien, tu vois. En 4-0, j'appelle ma maman en pleurs le soir à Berlin en mode de, maman, je veux rentrer, je veux plus jouer, j'en peux plus, j'en ai marre, je, je suis pas bien, je, je vis mal. je oui je suis... Alors qu'on était en 4-0, tu vois. Et en fait, je sentais que je commençais à déjouer. Et en gros, je déjouais. Pourquoi Parce que pendant les parties, au lieu de penser au jeu, je pensais à d'autres trucs. Genre, je pensais en mode « Mais Macaré Finito, je suis... je... qu'est-ce que je fous là euh... Est-ce que... Est que je suis assez bon ?» euh... Ah, ça, mais mais ça manquait tellement d'un psy. Comme tu as dit, ça manquait tellement d'un encadrement qui puisse un peu plus... Euh, tout ça. J'ai essayé de donner de l'aide, mais enfin, en fait, c'était déjà trop tard. Ouais. Tu vois, et donc, j'ai totalement pété un plomb et j'ai honnêtement... Et désolé, skin second chez mec et toaster à l'époque. J'ai run, mais j'ai même pas fait exprès tu vois. Mais le pire, c'est que à la fin de la game, je m'en souviens, j'étais devant mon PC quand on perd contre Big. Genre, j'étais en mode, mais limite, je suis content de rentrer chez moi. Tu ouais, t'étais, je vois, t'étais rassuré, genre relieved comme Exactement. ça. Exactement. Et je, je me détestais pour ça, mais fort, parce que pour moi, ok, c'est cool de rentrer chez moi, j'en pouvais plus, fallait vraiment que je sorte de cette bulle. Mais pour mes quatre teammates qui ont travaillé à fond, chez mec, je suis pas bien ce moment-là en plus. J'étais genre dégoûté pour eux, tu vois. Donc je me détestais genre de toute part, tu vois. T'avais aucune partie de moi qui était contente. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment terrible. Alors, je comprends. Pour, pour un peu euh, comprendre ce que tu dis, moi, je vais te donner une anecdote un peu plus personnelle. Mais genre en, en 2015 aussi, on s'était qualifié. Euh, euh, donc, du coup, en fait, si tu veux, à l'époque, tu avais les Call of Duty Championship, donc les Worlds de, de, de l'année sur Call of Duty. Et pour ceux qui se rappellent, c'est sur Advanced Warfare, c'était en 2015, avec mon équipe qui était un mix de très bons joueurs, dont Telo, qui est maintenant streamer Warzone. On avait Crisia qui était un très bon joueur à l'époque, et, et Hope. Et, euh, et donc, du coup, pour ce Qualifié à la qualif de Londres qui permettait éventuellement d'aller au Worlds, fallait faire des tournois en ligne français. Et nous, on s'est qualifié en battant l'équipe de Gotha. Genre, on a, on, a, on a battu Vitality en 2015 et tout, donc on était vraiment. Pas de Gotha, c'est chaud. On était vraiment refait. Du coup, je devais avoir la haine contre toi d'ailleurs. 100 sûrement. <rire> Et donc du coup arrivent euh, les califs de Londres et on commence à rejoindre une structure, elle nous met un bootcamp et tout machin. Et pendant trois mois, je sais qu'on va jouer les, les Ascensia de Zeiler, tu vois l'équipe de Zeiler. Mm -hmm. Et pendant trois mois, vraiment, ça, ça tryhard hardcore, tu vois genre bootcamp, moi je fais des bottes toute la journée. Je joue, fond. je joue, je joue. Tu bouffes de la carte graphique. Je bouffe, de la... je suis un nerd, tu vois, et tout. Vraiment, je me la donne. Mais tellement je me la donne, j'avais une pression monumentale. Mais quand je l'ai dit monumental, c'était monumental, vraiment truc de fou malade. On arrive à Londres, euh, première game, on le gagne, on joue bien, ça se passe bien. Euh, arrive la deuxième carte, et pensez à dire tellement j'avais l'impression, arrive la deuxième carte, on avait une recherche et destruction sur euh, une carte, on avait une strat spéciale qui consistait à prendre, en gros je te la fais très rapide, mais un spécialiste qui à l'époque avait un bouclier au bras comme okay. ça qui permettait d'avancer sur une bombe. C'est moi qui avais inventé cette strat, c'est moi qui avais pensé, c'est moi, je l'avais pas mis. Oh non <sus> Ah, je vais te mettre très bien. Écoute, écoute, attends, je ça finis va, après, et après, bah, si après tu après, je te mets bien. très bien, je... C'est terrible. On perd la recherche et destruction en partie à cause de moi parce que du coup, la strat qui nous per... faisait tout le temps gagner cette map n'a même pas pu être appré... euh, appliquée. Mm -hmm. C'était même pas connu, cette strat. Euh, on perd cette map et après, on perd la map d'après. On perd 2-1, on va pas à Los Angeles. Et, euh, et on va pas aux Worlds. Et le truc terrible absolument dans ça, enfin, bah, je m'en veux forcément, mais tellement je m'étais mis des pressions mais monumentales pendant des semaines que quand on a perdu, les trois, ils étaient... Écœuré, moi j'étais... Ouais, t'étais, ouais, C'est passé. Voilà, c'est tout ce que je voulais, tellement je m'étais mis des pressions sur un truc tellement important que quand on a perdu, et je me suis aussi détesté pour ça, et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté ma carrière, c'est ce qui m'a fait arrêter ma carrière, ah ouais. et fait passer sur le stream et tout, c'est que je me suis dit, si t'es pas dégoûté d'avoir perdu, c'est plus pour toi. J'ai arrêté, derrière, je me suis mis à stream à plein temps et à faire des vidéos YouTube. Mais c'est précisément cet événement-là dont je te parle qui m'a fait totalement arrêter ça et passer à autre chose. Parce que vraiment, quand j'ai compris que j'avais plus la haine de perdre, mais juste le sentiment de, de relâchement c est, c est après fini, une ouais. défaite, en mode c'est passé, tant mieux. Je, je, je comprends totalement. Parce que moi, moi j'ai pleuré, mais j'ai pleuré parce que j'étais pas bien. Tu vois, j'ai pas pleuré. Ouais, bien sûr. Et du coup, bon, League of Legends, il y a des runes. Léona, ça se joue Aftershock et en contre big ou on dans ce game important du master j'ai joué guardian et je m'en suis voulu de fou tu vois parce que du coup je pouvais pas jouer malin je pouvais pas jouer comme normal ah bah oui, bien sûr. et je me suis trompé dans les paris je me suis trompé avant le menu j'ai pas oh. pensé et j'étais parce que justement j'avais tellement de pression je pensais déjà à la game que tu penses pas à ce Pareil. moment là au menu et tout tu vois Pareil T'es déjà dans la partie t'es en mode ok ok faut que je joue faut que je, joue, faut que je sois trop fort que je, sois for, je sois trop fort et là j'arrive dans la game et t'as mon teammate t'as Toaster qui sent que je suis en train de choc qui est en mode bah frérot t'as pas les bonnes runes et là c'est terrible parce que tu, tu, tu sais, tu vas pas. Moi, j'ai l'honnêteté de dire, Bah c'était pas un bug, c'est juste moi qui me suis trompé. Bien sûr, donc, bien tu sûr, peux bien, pas sûr bien sûr, bien sûr. Et. horrible. Oh là là. Et après, pareil, côté euh, arrêt de carrière et tout. Euh, après, moi, ça a été fait bizarrement, entre guillemets. Je suis rentré chez moi, j'étais. Enfin, t'es lavé, tu vois. As, émotionnellement, t'es lavé. Sur ton, ta confiance en toi, t'es lavé. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une soeur très bien. Qui m'a. En gros, genre, en une, discussion, en une discussion, un midi, le soir même, on était parti à Londres pour 3-4 jours. Ça m'a fait des vacances, ça m'a fait évacuer. Et après, je suis revenu, j'étais pas mal. Et c'est là qu'il y a ma transition en tant que caster. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, se termine euh, Vitality, et là, je reviens euh, bah, no notamment sur ton Twitch Tracker, et ça coïncide parfaitement un peu avec ta transition, j'ai l'impression, en caster et un peu créateur de, de contenu. Tu reprends les streams et tu rejoins un peu le o Gaming Crew pour commenter la LFL, etc. Comment, du coup, s'est passée euh, cette transition de joueur professionnel à reprise des streams en sérieux que tu avais un peu délaissé pendant mm -hmm. Vitality et en solarité tu étais sur la TV, et euh, justement, à commenter du League of Legends au lieu d'y jouer eh bien, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis toujours bien entendu avec euh, Chips, Noix, etc. Regarde, Alors... on voit les barres roses qui augmentent à partir du moment où t'as quitté Vitality. Ah, j'ai beaucoup beaucoup streamé à, à ce moment-là, mais c'est en gros, on... donc c'était en septembre, et moi j'ai dit direct à Vitality, les gars, il y a de fortes chances que je joue pas l'année prochaine, et de façon, euh... enfin je, je suis nul, je veux pas que vous me gardiez, tu vois. Donc t'avais des grosses négociations, et moi je suis passé, j'ai été invité par Carnage, Chips et Noix, euh, sur des analyses desk de World. Parce que c'est comme aujourd'hui, on a invité Jésus des, des VTO, bah, moi on m'avait invité à l'époque, j'étais pro. Et donc ça se passe très bien, et j'ai l'impression que je fais un bon taf. Ils ont l'impression que je fais un bon taf aussi. Et moi, je glisse juste un mot, parce qu'à ce moment-là, je suis pas sûr. Juste un mot en mode, je suis pas sûr de rester le joueur pro. Caster, pourquoi pas, ça peut m'intéresser, parce que j'ai commencé à regarder mon Twix et Lège, et c'était une personnalité que j'admire, donc j'avais peut-être envie de faire la même chose. Et du coup, je leur dis, bon, bah potentiellement, on peut faire ça, tu vois. Et euh, donc je glisse juste l'info. J'ai pas forcément de retour de suite du tout. Et je continue au Mercato, je continue au Mercato. Il y a un joueur qui s'appelle Blue, euh, qui joue chez Fenerbahce en Turquie. Je suis à trois jours de signer le contrat en Turquie à Fenerbahce où je gagnais beaucoup d'argent, enfin pas mal d'argent, en tout cas la plus grosse somme que j'aurais jamais gagnée en sport, en termes de, de salaire par mois. Et je suis à 3 jours de le signer, et là tu as Chip Sécarnage qui m'envoie juste un message. En mode frérot, on est chaud pour que tu viennes casté. Et ce qui a été clé pour moi, c'est qu'ils m'ont dit de suite, tu prends des créneaux de LFL, donc qui pour moi est un contenu phare, mais surtout tu prends des créneaux de LEC. Et le LEC, à cette époque-là, sur gaming, c'est le contenu phare, c'est le contenu le plus important. Et du coup, je suis en mode, dès le début, ils me font confiance, genre mon premier cas, ce sera des games de LEC. Je dois y aller tu vois. Et je me suis pas posé de questions. j'ai dit, dit non au dernier moment à la Turquie, et, et je crois qu'ils m'ont voulu faire un matcher. Blue m'a un peu voulu aussi. Et euh, j'étais en mode bon bah c'est parti, euh, caster, je vais caster avec des gens comme tout, que je respecte à, à mort, avec Carnage, je vais travailler avec eux. Bonne ambiance et tout, et, et vraiment c'est ce côté où j'ai l'impression que instantanément tu m'as fait confiance. Ouais. Et c'est un truc que j'ai perdu depuis Genside Chez Solaris, chez Vitality, sûrement parce que j'avais pas confiance en moi, J'ai l'impression qu'on me faisait pas confiance. Sur, sur plein de choses et là j'étais en mode ok mes idées vont pouvoir être mises en œuvre et tout et en pré aussi dès que j'ai commencé avec euh, au gaming du chips De suite, dès que j'avais une idée c'était en mode ah ouais go t'as raison on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça Et le fait qu'il m'ait laissé cette liberté et qu'il m'ait fait confiance c'est Heureusement que j'y suis allé et c'est là où j'ai trouvé le, le meilleur environnement professionnel de ma vie tu vois non mais ça c'est important, il y a des personnes qui ont besoin aussi, bah, comme tu le dis, de cette preuve de confiance pour pouvoir du coup donner un peu le meilleur d'eux-mêmes et ressortir un peu les meilleures idées ou les meilleures initiatives qu'elles mmh. peuvent avoir tu vois. Chips et moi je les connais, je les ai déjà eus ici, mais même dans la vie de tous les jours je les connais, j'ai déjà fait plusieurs soirées avec eux etc. Ouais, soirée moi, techno. Je... Euh... Voilà, on s'entend très très bien et je vois exactement ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est des personnes réellement qui à ce niveau-là ont rien à dire si tu as une bonne idée, si tu peux apporter quelque chose, s'il y a un truc, ils sont tout à fait à même d'écouter et de le mettre en place si besoin et ça vient aussi de leur expérience tu vois et sûrement parce que eux-mêmes on les a pas toujours écoutés donc forcément ils savent peut-être ce que c'est euh, de, de l'importance d'écouter autrui mais, euh, mais je reconnais les gars que je connais vis-à-vis -vis de ce que tu dis. Tu vois moi j'ai toujours ce côté viewer depuis le début et j'étais viewer 2 et je pensais que pour être à leur niveau pouvoir proposer des idées il me faudrait genre deux ans de col collaboration tu vois il m'a fallu deux semaines. Et en deux semaines, il y avait déjà les idées qui passaient et ça, en vrai, c'est une dinguerie hein, qu'ils aient fait ça. Et moi, ça m'a trop aidé, donc euh, ouais. Sur, sur ça, son ils sont vraiment... Enfin, surtout Chips, je trouve. Et vraiment très, très fort parce qu'on a préparé beaucoup de pré-shows et genre, ils laisse vraiment de la place à, à tout le monde. Tu vois. il laisse de la place pour s'exprimer, quoi, ce qui est génial. Et, et donc, du coup, ces expériences de cast après euh, l'analyse d'ESK, là, les, les premières games de LEC, de LFL 2020 et tout, c'était comment Bah écoute, euh, j'ai kiffé, mais euh, j'étais encore un peu bloqué parce que j'arrivais pas forcément à crier. Enfin, ma voix... Je la trouvais pas assez puissante, assez forte, surtout en comparaison des trois voix de Chips Notwix. Bon. Et elle porte, porte fort. Évidemment, donc je suis beaucoup sur de l'analyse et tout, mais ça me plaît quand même. Je me mets à streamer en parallèle, je me remets beaucoup à streamer. Je suis très surpris parce que du coup, j'ai plus aucune pression de joueur pro. Et bah bizarrement, c'est les moments où je joue le mieux en solo queue de ma vie. Genre, ça fait depuis deux ans, j'ai jamais été aussi fort. J'ai toujours été bon en solo queue, j'ai toujours été un très bon joueur de solo queue. Mais là, je suis vraiment genre. chaud. En termes de classement, je suis top 5 support européen. Tu vois. En termes de classement, global sur deux ans, je suis top 5. Tu vois. Et genre, ça m'est jamais arrivé et j'arrive à le maintenir alors que je joue pas beaucoup. Par rapport à avant, par rapport à Genre Pro, je joue peu et je casse beaucoup de games. Et ça me surprend encore aujourd'hui que j'arrive à être chall. Donc quand je suis arrivé chez o Gaming, j'étais en mode, bah les gars, je vais être master, mais c'est déjà ça, tu vois. Et euh, du coup, donc j'arrive à être chall à côté. Donc ça, ça se passe très bien le jeu, ça se passe très bien le cast parce que j'apprends plein de trucs. Et c'est un peu pareil que Soirée, je commence à apprendre plein de trucs humainement. Et ce qui est super bien avec eux, bah, c'est qu'ils ont plus de 30 ans, qu'ils ont plus ou moins des, des vies construites. Et du coup, je comprends comment je veux être dans 10 ans, je comprends comment il faut agir, je comprends comment ils font des deals parce que je trouve que dans les deals, dans, dans le business, je les trouve très droits tout ce que j'ai vu après peut-être qu'ils ont mis des tops des gens mais en tout cas devant moi ils en ont pas fait et du coup j'apprends plein de choses que ce soit dans, dans le business ou humainement et tout et ça c'est le truc qui m'a le plus marqué avec Twix aussi parce qu'ils prennent un petit peu un rôle de papa avec moi sur beaucoup de choses et je leur demande plein de conseils et euh, j'ai une relation très euh, fusionnelle avec Carnage donc le fait d'avoir un crew où on s'entend euh, bien ça m'a aussi libéré donc le cast euh, toujours euh, je suis allé en deux ans de cast T'as genre deux jours où je suis allé un petit peu reculer mon casque parce que tu sais tu le sens pas tu vois. Ouais. Mais globalement je me réveille et je vais caster et je suis trop heureux quoi. C'est un plaisir. Clairement. Parce que du coup t'as suivi toute cette belle équipe derrière chez OTP. Mm -hmm. Comment s'est passé un peu l'intégration euh, du projet ainsi que, que son, son développement ouais, bah, Pour moi c'était compliqué parce que j'avais pas la vision. Bah, oui. je, je savais pas qu'ils allaient le faire et ils pouvaient pas me le dire en plus. Parce que bah, t'as des lois qui font que je pouvais pas être au courant tu vois. Donc euh, limite je, suis genre, je dois être au courant, euh, je sais pas. Une semaine, deux semaines avant le tweet qui dit qu'il part de gaming tu vois c'est pas, pas longtemps avant évidemment il peut pas me faire confiance c'est de la loi tu vois c'est même pas et encore je sais même plus si j'étais au, au courant avant qu'il qu le fasse en tweets et du coup donc bon il quitte il quitte, il quitte au gaming bon, moi je vais l'aider mais je suis en mode bon bah les gars c'est bien passé avec au gaming euh, moi j'ai bien travaillé avec vous et moi j'avais que si tu veux j'ai parlé de OG je parlais que et noire c'était eux qui géraient mon salaire c'était eux qui géraient toutes les discussions je, je parlais à personne d'autre donc j'étais en mode bon bah c'est vous que je suis je suis loyal envers vous je m'en fous d'OG et donc ils, ils m'ont pris direct dans le projet et euh, donc je suis pas actionnaire avec le ouais mais je suis quand même présent dans le, dans le crew et je suis, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'au bout d'à peine un an, euh, dans toutes les vidéos de sortie OTP, je suis présent au même titre que Chips, Notwix, ce qui est encore une marque de confiance que je ne pensais pas pouvoir avoir aussi vite. Et donc c'est vois Et donc ça se passe trop bien et, et la transition OTP, euh, enfin, les stats, tout, enfin, tout est incroyable en vrai, cette année. Tout, tout fonctionne super. Bah bon, forcément, t'as des problèmes. Tu vois. On va pas se mentir. T'as forcément des surtout dans la première année d'une boîte, t'as forcément des mésententes, mais en tout cas pendant 6 mois, il y a eu zéro mésentente nulle part et t'as que Genre que du bonheur, le paradis et tout, on kiffe le, En tout cas côté cast, côté crew de caster Genre est, tout est parfait La lune de miel Exactement <rire> et après forcément on des, ils doivent bâtir leur, leur, leur business et tout Donc forcément t'as des discussions tu vois Mais globalement en termes de cast et puis avec euh, la kameto Carp qui arrive en, en même temps Enfin la Carmine pardon T'as as plein de choses qui se sont débloquées cette année Et OTP ouais ça se passe super bien Et en plus on est, on est vachement libre on est libre de créer des vidéos, on est libre de... Si on a besoin d'un budget pour faire une vidéo, bah, on est libre de le faire, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas avant et ce qui donne une liberté aussi créative pour tout le crew qui est super agréable. En plus, c'est bien parce que tu as abordé un point et c'était le prochain point que je voulais avoir. Est-ce que tu penses que qu'OTP a eu un contexte favorable dans son développement via l'explosion du coup de la hype, LFL, etc. suite à l'arrivée bah, du coup de la Carmine Je pense que oui. Je pense qu'il y a eu plein de... Il y a eu 3... Pour moi, il y a trois facteurs majeurs. C'est le rebranding de OJOTP. Je pense que Chipsenomas sont des vieux de la vieille qui écoutaient il y a longtemps, mais qui écoutaient plus parce que c'était lassé, parce que bah, toi, tu passes à autre chose dans ta vie aussi, ah, parce que ça tu fait, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Donc déjà, ils sont eux, allés rechercher beaucoup de leur public, donc ils ont remobilisé énormément de personnes, donc déjà beaucoup de joueurs pour OTP via ça. Et il y a le côté de la montée de la scène française, où on a une génération dorée, genre en termes de joueurs LEC, on en a plein, on a des très bons joueurs. La LFL, c'est la meilleure ligue parce que les joueurs français sont trop forts, donc ça fait déjà deux choses. Et la Carmen Corp, qui arrive au même timing, qui hype tout et qui est pas égoïste, dans le sens où... Genre Kameto, si tu le regardes ses tweets, il tweet pour ses joueurs, évidemment, il tweet pour leur stream et tout, évidemment Mais il, stream, il tweet aussi pour un Toucouille, pour un Viking, pour un Xico, pour ce genre de joueurs, pour IP même, il tweet avec nous avec OTP Et du coup ça fait que as une, une gros un gros partage très positif Et ça. Deux gens que... qui tirent dans, les, dans le même sens Exactement, et tout le monde tire vers le haut d'un coup Et donc OTP nous aussi on de tirer vers le haut un maximum de personnes Et moi ça c'est mon objectif, c'est de tirer vers le haut un maximum de joueurs professionnels dans le stream, dans, dans leur Twitter, dans tout ce que tu veux Genre si je peux les aider je le fais et, euh, et du coup ça, ça, crée, ça crée une ébullition qui est, qui est dingue et qui aujourd'hui fait qu'en France le League of Legends français est leader en Europe de très très loin en termes de, en termes de, de, de cast, en termes de joueurs, on est, on est parmi les gros leaders en termes de joueurs, on est, il y a encore des équipes comme la Pologne et tout mais en termes d'écosystème je pense que la France est le meilleur écosystème d'assez loin, bon, c'est mon point de vue je suis biaisé. Parce que Narcus disait la semaine dernière que la Cacor captait une grande partie de la fanbase, que Solari réussissait un peu à s'en sortir, Vitaity dans une moindre mesure, mais que c'était peut-être un peu plus compliqué pour le reste. Qu'est-ce que tu en penses des autres équipes qui, malgré une grosse exposition à LFL, galèrent peut-être un petit peu pour l'instant à, à, à peut-être réellement en profiter ou autre De mon point de vue, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ce qui captait l'attention, c'était Solari. Et les autres avaient du mal, tu vois. Jusque-là, maintenant, c'est cassé. C'est plus Solari. Mais genre, les premières années de LFL, c'était pareil. Quand tu avait une gamme de Solari, nous, on avait genre, je pense, on passait les, genre les 10K viewers. Et Solari, tu de devait être à genre 18-19K, ce qui était énorme, tu vois. C'était des grosses stats. Et sur les autres matchs, il y avait 5 5000 viewers. Ça tout... Pour moi, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des équipes moteurs. Après, il y a des équipes qui font des efforts en termes de COP. Il y a vraiment des équipes qui essaient de faire des trucs en LFL, et il faut qu'on essaie de pousser vers ça. Et en effet, bah, c'est comme... un petit peu comme G2 en Europe, tu vois. T as... T as toujours une équipe qui, dans ce genre d'écosystème, est largement plus forte. Et là, ce qu'a fait la Carmine, enfin, c'est.. Mais en fait c'est tellement gros, et comme ils sont pas si égoïstes, je trouve que ça se partage quand même bien tu vois. Ouais. Et quand on voit des matchs genre en Europe and Masters, moi j'hallucine. Parce qu'on a genre 20 000 viewers pour un Espagne-Pologne. Alors sans être méchant envers les équipes. <rire> Techniquement en France, l'intérêt est limité, voilà. Et c'est un match, en plus je crois que c'était genre Movie Star contre Fnatic Rising, c'est même pas un match où il enfin, y a zéro attache. Il bon, y a un petit peu le côté Fnatic, mais très peu. Et 20k pour ça, c'est là où j'hallucine Et c'est là où je trouve que le média OTP est devenu vachement fort De soi-même, tu vois Alors évidemment on craque des scores de fous avec Kamel, avec machin Mais de base, on se rend pas assez compte Que 20k viewers c'est énorme Et le Covid nous a aidé ouais. C'est méchant de dire ça, mais de début d'année Si on fait 300k sur la finale de U e master Et si on a des stats, genre si on fait à chaque jour Plus de 70 000 sur LFL. En début d'année. C'est aussi parce que le couvre-feu à 18h. Ah, le couvre-feu, il est au moment où la LFL démarre. Donc euh, merci, monsieur Macron, j'ai envie de dire. Euh, pour, le, pour le début d'année, en tout cas, qui, qui nous a aussi PL fort. Tu vois. Et là, tu le ressens en été, les gens ont envie de sortir aussi, donc as un peu moins de viewers, et c'est totalement légitime et totalement normal. Donc euh, on, a, on a eu beaucoup de buff en vrai OTP, c'est lancé au, au meilleur moment possible, je pense. Ah, c'est intéressant euh, ton point de vue aussi avec euh, le fait qu'au final euh, la Carmine aussi euh, est peut-être pas si égoïste et du coup euh, permet aussi aux gens d'en profiter après c'est aussi aux structures de travailler un peu au niveau de leur communication pour essayer de, de susciter ce capital sympathique moi ce que j'ai trouvé vraiment vénère au niveau de, de, de la CACORP ce qu'ils ont réussi à faire c'est que leurs ultras ils, pour la plupart bah, pas pour la plupart mais en tout cas pour une bonne partie ils se contentent pas de juste venir suivre le match de la CACORP et après arrêter ils ont beaucoup, pour beaucoup, découvert l'E-Sport League of Legends et ils ont envie de tout savoir et d'avoir un avis sur beaucoup de choses. Donc du coup, ça fait qu'ils vont regarder plein d'autres matchs qui... À l'époque, on aurait peut-être pas suscité énormément d'intérêt, tu vois. Avant qu'ils arrivent, en 2019, en 2020, la LFL était contente quand elle faisait 15, 15 000 viewers, des mmh. trucs ça. Maintenant, 15 000 viewers, ça va être le score de n'importe quel... C'est euh... le pré-show. C'est le pré-show. C'est vraiment les, les, les, les plus bas matchs. On descend quasiment rarement en dessous de 20K, donc c'est insane. Et ce qui est bien que la communauté l'a cassé, et je pense que c'est Caminto qui l'a pas mal fait, c'est comme il, il interagit avec les joueurs, ils sont attachés aux joueurs. Ouais. Genre actuellement, la kcorp ils sont attachés à tout couille. Ils sont potentiellement attachés à Viking, attachés à Glico, attachés à Karim Kate, ils sont attachés à plein de joueurs. Et du coup, c'est vachement bien. Et ça, par exemple, chez Solary c'était Chap qui le faisait beaucoup. Genre Chap, et moi j'ai envie d'être un influenceur comme Chap. Dans le sens où Chap, quand j'ai commencé LOL, c'était le mec qui boostait tout le monde. Genre Chap, j'étais un random, j'avais 200 abonnés. J'étais bon sur ma mid lane, échappe des fois, mettait des likes, mettait des retweets, euh, répondait à mes tweets tout strike, mettait de la visibilité, et ça, c'est un truc vachement important. Et je pense que Kamel et échappe sont des mecs vachement positifs dans les sports parce qu'ils font ce travail là et ils sont pas euh, genre ils vont essayer d'aller pousser un petit peu les joueurs. Et je pense que c'est parce que eux deux l'ont été, et je, moi je l'ai aussi été. Et je pense que c'est ce côté où on aurait peut-être eu envie que les ouais. gens fassent pour nous, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais, je comprends de l'altruisme, c'est bien, la... Carmine. On fait du lourd. Ouais. On vient de vivre euh, une saison de folie en LFL. Qu'est-ce que tu penses un peu du, du développement des ligues régionales et du format U-Master Est-ce que pour toi la LEC doit rester une ligue fermée Qu'adviendrait-il également Et ça c'est dans une deuxième partie de ta réponse. Qu'adviendrait-il de la LFL à ton avis si, si la Carmine venait à la quitter euh... J'ai demandé beaucoup de choses donc on va ouais. commencer tranquillement. Qu'est-ce que tu penses d'abord du développement des ligues régionales et du format U-Master euh, moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait des ligues régionales. Je pense que c'est vraiment excellent. Euh, ce qui serait parfait pour tout le monde, c'est qu'à la fin, quand tu gagnes les e Masters, tu sois genre dans un bracket pour peut-être aller jouer les Worlds. Ça n'existera jamais, mais ça, c'est le rêve. Euh, mais je pense que déjà, de, de développer directement les talents à la source dans les pays, c'est la plus grande force qu'on a par rapport au NA et il faut s'en rendre compte. Et je pense que le système, au début, était tout fermé. Donc, tu as LEC qui est fermé, on en reparlera plus tard, mais tu avais aussi LFL qui était fermé de base. Tu as d'autres ligues qui ont été fermées de base. Et je pense que c'est bien. Parce que t'es obligé de le fermer au début pour que déjà les équipes puissent se construire, puissent aussi construire une fanbase, ce qui mmh. est vraiment pas facile. Euh, et du coup, avoir de l'intérêt, tu vois. Et là, pour moi, ça se voit dans and Down de LFL. Bah Certes, ils ont eu deux ans, mais ils n'ont pas forcément eu assez de temps ils pour construire une assez grosse fanbase. Et du coup, tu as quand même moins du voir sur ces matchs-là, parce que as certes un impact, mais le problème, c'est que c'est comme au foot. Le foot, imagine... enfin, vu que c'est une ville, les supporters de la ville sont à fond. Il n'y a pas de souci, mais en esport, on n'a on n'a pas ouais, ça. Il y a beaucoup moins à ce côté-là, ouais. Et c'est dur de s'accrocher à une structure. C'est facile de s'accrocher à des joueurs, mais de s'accrocher à une structure, c'est difficile actuellement. Et même moi, j'ai du mal, tu vois, en, en tant que personne. Être accroché à une structure, quels que soient les joueurs qui vont rotate dedans, les rosters, les trucs, ouais. Et la réalité, c'est qu'en Ligue fermée, les, les ressorts sont plus ou moins stables. Donc ça va à peu près. Mais c'est super dur, je trouve, de, de réussir à faire ça. Et je pense que de base, et même le OEC, moi, je, je soutiens le fait qu'au début, c'est normal que ce soit fermé et que ça a été très bien et très bénéfique pour l'écosystème. Mais je pense qu'on en récolte les fruits aujourd'hui. Et comme on en récolte les fruits et comme ça se passe bien. C'est maintenant qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut ouvrir tu vois Et c'est à ce moment-là que c'est compliqué. Mais je pense que, par exemple, tu parles à la MCS aujourd'hui, bah, le discours il va être forcément un peu différent. Et c'est ce qui est compliqué. Après, le sport européen, pour le sport, c'est mieux d'ouvrir, c'est sûr. Pour créer un écosystème et tout, il fallait fermer au début. Et si ça avait... c'était si resté ouvert, fin, le moment où c'était ouvert, c'était le Far West. Les, les gens, quand ils montaient, fin, alors tu as peut-être une équipe qui va le faire, mais c'est super rare. Et la réalité, c'est quand une équipe monte, elle recrute des joueurs des autres équipes les joueurs se font piller de partout au plomb ils sont montés Je suis pas sûr qu'ils soient à 5 l'année prochaine J'en sais rien J'ai pas les infos mais on, on verra Mais c'est ce problème là aussi Et quand c'était ou tout ouvert Mais c'était terrible Moi je suivais LOL à l'époque Les équipes d'un mois à l'autre Il y avait trois joueurs qui avaient changé J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe ouais, bien sûr. Et ça au moins de créer cette stabilité De créer une image et tout Je pense que c'est important Et pour moi c'est C'est de dire que si on avait pas fermer les ligues ça serait passé comme ça, tu vois, ça aurait ah toujours ouais. été un peu favori, ça aurait été plus lent à se développer, ça serait développé, mais plus lentement. Narcus, il disait un truc intéressant, c'était au niveau de la storyline, que ça raconte l'équipe qui a réussi à monter, la, la primauté du sportif et tout, c'est des arguments qui je trouve s'entendent pas mal, mais c'est vrai qu'il y avait un, un, un truc que je trouvais vraiment naze sur LoL, c'était souvent, bah, dès qu'une équipe se qualifiait, bah, des fois si la structure considérait que les 5 joueurs qui avaient réussi à se qualifier n'étaient pas suffisants pour se maintenir, bah, du coup souvent tu avais des équipes qui, euh... bah, bravo messieurs, merci de nous avoir qualifiés. Bah, Maintenant, on va, on va changer trois personnes Exactement. entre vous. Et t'avais le gros problème des mercenaires bon, qui, qui existent encore un petit peu aussi. Parce oui, que et qui venaient là, que en fait. pour qualifier des ah, gens. Qui, qui si il faisait ça, tu vois. C'était genre, il arrivait en mode, ok, bah pour le round qualificatif, on change d'équipe, hop, je suis là, les gars, je suis plus fort et tout machin, je vais vous carrer, tu vois. Donc t'avais plein de soucis après. Là où je suis d'accord avec Narcus, et c'est vrai, t'as toujours cette histoire sur un million, genre l'histoire typiquement de, de Dota, fait que bon, bah t'es en mode, ok, tu, quand tu vois les grands gagnants et tout qui partent de très bas et tout, c'est ouf l'histoire. Et on est tous d'accord, cette histoire-là, on veut pouvoir la créer. Mais le problème, c'est que pour cette histoire existe, il faut déjà que ce soit stabilisé de mon point de vue, tu vois. Et si tu ne stabilises pas de base, il bah, n'y a rien qui va exister, ça va juste être, ça va juste être un énorme bordel. En fait. donc, donc pour toi, tu aimerais bien maintenant que la, la, la LEC peut-être se rouvre un petit peu, reste à 10 équipes et aide a des up and down, ou alors augmente peut-être à 12, 14, 16, 20 équipes Pff, Moi, de mon point de vue, il va, dans 2-3 ans, il faudra peut-être réfléchir à vraiment ouvrir, tu vois. Tout comme là, on a ouvert la LFL... Bon, je pense, après je sais pas si Arad va le faire, mais moi mon souhait serait que dans 2-3 ans on commence à vraiment y réfléchir, pour le moment faut que ça reste encore un petit peu fermé, augmenter les équipes, pourquoi pas, mais ce serait vraiment cool qu'une équipe qui part de régional puisse aller au world, pour moi c'est un peu ça mon rêve, donc c'est soit ils ouvrent un petit peu la LEC, mais ce qui est très compliqué en termes de business, parce que le problème c'est qu'ils sont locs aussi, donc ça c'est la critique qu'on peut faire, c'est que le système qu'on a choisi, t'es un peu obligé de le garder longtemps, Maintenant, la réalité, c'est que vu comment le LEC a grandi, et pas que en France, hein, en termes de, de visionnage de LEC, les stats sont insane. C'est du top. C'est très bien. Est, pour moi, c'est le meilleur produit e-sport actuellement. Il y, y a très peu de contestes à ça. C'est la ligue qui est le mieux créée, entre guillemets. Enfin, en tout cas, en Occident, parce que je ne connais pas assez bien le marché asiatique. Mais on va voir comment ça va avancer. Et le côté où, où c'est fermé, on a une ligue, fait aussi qu'on a énormément de joueurs pro qui en vivent. Genre, League of Legends, je pense qu'en Europe, enfin je sais pas, tu as, as déjà as 50 joueurs en LEC, tu as 50 joueurs en LFL. T'as 50 joueurs en, en, en Allemagne, t'as 50 joueurs en, en Espagne Puis t'as les subs, les staffs, euh, les, les trucs, trucs. Y a des milliers de personnes qui vivent grâce à ça, ça Ouais, ouais t'as as bien 300 joueurs qui vivent grâce à ça Bah si tu regardes par exemple sur CS J'adore la scène CS, elle est super hype Pour le sport c'est génial Honnêtement CS à regarder je pense c'est un e-sport insane Genre euh, même le, le côté FPS ouais, c'est excellent ouais. je, suis dans, je suis dedans à fond Par contre si tu veux vivre de CS T'es dans les meilleurs mondiaux Genre, genre les meilleurs français Ils vivent pas de CS tu vois Enfin où ils vivent difficilement Les meilleurs français sur LOL C'est des rois Genre tout coup c'est un roi, il vit très bien, il a, il a son salaire tous les mois et tout machin, il est bien tu vois. Et pour moi c'est ça qui est important est avec Link fermée qu'il faut voir, c'est qu'on fait vivre beaucoup beaucoup beaucoup plus de monde, et on donne beaucoup plus de chance à beaucoup de joueurs, et on les permet de se former. Parce que le truc c'est que du coup tu peux te former dans un environnement LFL qui est vachement stable. Et mais ouais donc si moi si on pouvait ouvrir, moi ma meilleure idée c'est euh, ouvrir le côté tu gagnes les master en summer, T'es dans un bracket qui te donne la dernière place au World des... et potentiellement tu y vas. Tu vois, mais après tu démarres de tout bas. Tu Il démarres... faut vraiment faire le giga méga run. Ah, ce que j'allais dire par rapport aux équipes LEC qui elles se tapent entre elles euh, dans une ligue fermée avec un niveau énorme. Euh, peut-être que à côté d'elles, le fait qu'une équipe vienne d'une ligue régionale et de master, peut-être à leur sens, c'est pas super égalitaire. Mais... Ça n'existe pas. Mais moi, j'entends totalement ce que tu dis. Ça me ça me chauffe. Hein. Bah, laisser la possibilité. En fait, faut faut trouver un moyen pour moi de laisser la possibilité à la petite histoire sur un million de s'écrire. Tout en, fin, tout en mettant pas de côté tout le reste. Tu vois ouais, ouais, ouais, je comprends. il y a des équipes qui sont en grande difficulté. Hein, ouais. C'est une réalité aussi. Il hein, y a vraiment des équipes qui, qui ont, je pense, ont du mal à vivre et qui sont à perte. Okay, mais c'est oui. la réalité. Dans bah, le même foot la plupart, hein, je te dirais. Mais oui, il y a beaucoup de clubs de foot aussi qui sont dans. Bah, un des trucs qui permet, euh, dis-toi, et ça c'est assez marrant parce que Romain Molina, il en parlait, tu prends la Ligue 1, la Ligue 2, t'en as que deux équipes qui, avant de vendre des joueurs, sont à l'équilibre. Bon, C'est-à-dire bon, que t'as 38 équipes Pardon. par an en Ligue 1. Qui gagnent de l'argent ou qui repasse en tout cas, qui équilibre les comptes au moment où elles vendent des joueurs. Oui, t'es obligé, obligé de vendre plein de joueurs et c'est comme ça que ça marche. Quoi. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Genre, c'est dans leur business model. C'est-à-dire dans leur business model d'équipe de football, pour être à l'équilibre à la fin de l'année avec tous les coûts que t'as, donc salaire, fonctionnement, etc., t'es etc., bah obligé de céder 1, 2, 3, 4 joueurs, d'être dans une balance transfert positive. Du coup c'est la course au nouveau talent, parce que tu veux le nouveau talent, tu veux essayer de le signer pour 3-4 ans et être mmh. en mode Ah du coup j'ai un giga buyout sur lui, ça. et ça c'est pas forcément sain tu vois à terme Et par exemple bah, en Europe on commence à voir ça en LEC, t'as genre des buyouts pour G2 t'as des 2 millions d'euros tu vois Et c'est des buyouts déjà qu'en Europe personne peut payer Du coup c'est une fuite de talent qui va aller vers les N.A. parce qu'il y a que les américains sûrement sur eux qui peuvent payer ça Et t'as ce problème où bah, t'as des équipes comme G2 qui vont se faire plein de là dessus mais du coup c'est aussi dans leur business modèle Et je sais pas si on a envie de ça, en réalité en... Enfin il y, y a beaucoup de choses à copier dans le foot. Mais il y a aussi pas mal de choses où il faut faire attention Et on l'a vu cette année avec le foot Avec crash ouais. plus ou moins le création de la Super League Tu sens qu'il y a des problèmes tu vois Si ça a été fait c'est que le... Oui. le système du foot en réalité, ne fonctionne pas si bien que ça. Tu ah oui, il y, y a son lot de soucis également. Et du coup, euh, sur euh, la dernière question que, de, de cette petite phase, euh, je pense que moi, la Carmine est vouée un jour aller en LEC, que ce soit mm -hmm. l'année prochaine ou l'année d'après. Euh, bon, j'avoue, ça me fait un peu chier qu'ils doivent trouver 15 millions d'euros euh, ou je ne sais pas combien. Plus, bon, allez, plus pour le faire, c'est un peu relou. Mais euh, a, je pense qu'à terme, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en ouvrant ou alors en mettant plus de slots, ils y arriveront. Si ils a, euh, venaient à quitter un peu la LFL... Mm -hmm. Comment ça se passerait pour toi, à ton avis Est-ce que la Ligue réussira à se maintenir à un très très haut niveau Comment Ce sera à nous de faire le taf. Ce sera à nous de faire le taf d'avoir des équipes phares. Après, euh, honnêtement, je pense que si euh, la Carmine Corp va en LEC, ils resteront en LFL. Ils auront deux équipes. Je pense qu'ils auront encore une équipe ouais. en LFL Je ne je les vois pas quitter le marché français. Même pour eux, je pense que ce n'est pas avantageux. Je pense qu'ils ont un peu besoin aussi des deux. Mais après, si, si jamais un jour la Carmine quitte ou, ou disparaît ou pour une X ou Y raison, tu vois, bah, ce sera à nous de faire le taf et il y aura toujours des nouvelles équipes qui vont arriver. Tu vois, là, en Div 2, il y a des rumeurs. C'est pas moi qui dis, c'est Woulou, donc c'est le mec qui lit tout. Qui est en mode BMS, qui est en mode Oh les JL, tu vois. T'as plein de gens qui commencent à être intéressés à l'écosystème du Garchand parce qu'ils ont vu Kameto et du coup ils sont assez inspirés. Mais au passage, juste pour dire, parce que je sais qu'il y a plein de fans cassés qui sont en mode bah Ils ont gagné Spring, ils ont gagné Summer, ils devraient être en LEC maintenant, tu vois. La réalité de la chose, c'est que même pour la Carmine Corp, là maintenant, être en LEC, donc avoir une gaming house à Berlin, avoir le coaching staff, avoir tout qu'il faut, en trois mois, c'est super galère et c'est ça aussi le problème. Et là, on est en mode Ok Carmine, let's go, faut qu'ils aient un LEC. Moi je suis le premier à dire, je serais trop content Moi, Pour mes audiences, pour tout, pour, enfin, même pour la hype et tout J'ai envie qu'ils gagnent, tu vois, il y a plein de joueurs que je kiffe et tout Je veux qu'ils gagnent. le problème, c'est que là c'est la cassée Si c'était Big qui avait gagné, ou si c'était des équipes Comme Mouse et tout, excusez-moi de vous le dire Les frérots, mais personnellement le, le Mouse astralis En match de montée-descente Tu vois c'est dur de se hyper, bon l'Allemagne sera un peu hypée est-ce que c'est leur équipe Mais ça fait pas bander non plus. Ça fait pas bander. Pour les joueurs, c'est pas non plus si terrible. Et surtout, les structures ont pas forcément encore les côtes d'aller en LEC, Déjà, les ouais, structures que LEC que sont douteuses. Hein. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire à l'heure actuelle. Et ça, c'est plutôt. Alors, je connais pas du tout euh, comment fonctionne la Carmine dans ses finances. Donc, je le dis direct. Hein, je, je vais supputer. Hein. Euh, je suppose qu'ils ont pas de gros investisseurs qui foutent des millions derrière. Je suppose qu'ils ont des marques. On a déjà vu leur partenariat, etc. Qui payent sans doute bien et ils ont, je pense, des moyens. Mais après, des moyens pour payer le salaire de 5 joueurs LEC, ce qui est quand même. C'est énorme. Voilà. Genre, LEC, si vous voulez, un, un rookie. Là, j ai, j ai ah, vas-y, vas-y, vas-y. Rook, un rookie LEC, c'est autour de, de 8K, tu vois. Genre, le, par, parmi les bas, tu vois. Genre, les, les, les, les, les petits joueurs de LEC sont payés parmi les 8K. 8-10K par mois. Exactement. Et par contre, les, les gros. Euh... Donc voilà. Donc, t'es à peu près par joueur entre, allez, on va dire 100 et 300 000 annuels, tu vois. Tu fais ça x5. Tu mets les coûts coaching staff, euh, ainsi que gaming house, euh, etc., sure. etc., sans même parler du buyout pour rentrer dans la ligue. Je suppose, et moi je, je connais Kamel, et c'est peut-être une réflexion qui se sont fait, qui préfèrent prendre plus de temps pour le faire et ne pas dépendre d'un investisseur qui va venir foutre peut-être 15, 20 millions d'euros et leur permettre de faire ça, mais qui du coup, bah peut un peu les tenir, tu vois, peut un peu à dire bah, bah moi je préférerais qu'on fasse les choses comme ça, machin, parce que moi j'ai mis les sous. Peut-être qu'ils préfèrent rester en Indé et prendre plus de temps mmh. pour y aller et à terme quand ils iront c'est avec leurs idées, leurs pensées, leurs moyens, leurs fonds, leur développement, plutôt que de se faire tenir par euh, y aller plus vite et y aller peut-être trop vite et se faire tenir par un gars qui au bout d'un moment bah, ah tiens j'ai mis 20 millions d'euros ça marche pas au bout de deux splits et bah maintenant on va cuter les coups, on va prendre des joueurs un peu moins gros, oui. on va... Et puis le, le système fermé fait que Riot impose des minimums de salaire. Enfin, en vrai, pour les joueurs, le système fermé, puisque c'est parfait. Bien sûr. Genre le, le, pour les joueurs, c'est beaucoup mieux. Et bah, bah, déjà, on a beaucoup plus de joueurs qui sont professionnels. On a beaucoup plus de joueurs qui sont bien payés. T'as un minimum de salaire. Et c'était le même problème avec Oplon qui ont voulu monter en LFL l'année mmh. dernière. Et qui n'étaient pas prêts. Ouais. Je sais qu'il y, y a des rumeurs, le machin. Mais la réalité, c'est juste que eux-mêmes ne voulaient vraiment pas, parce qu'ils pouvaient pas forcément le faire monter sur ce timing-là. Ils n'étaient pas forcément prêts. Et ce serait le même problème en LEC. Donc avoir des, des montées maintenant de structures qui sont pas encore prêtes. C'est intéressant pour personne. Après, je dis pas que toutes les structures en hein, AEC sont bien. Effectivement. Certaines structures en hein, AEC, j'aimerais bien. Mais euh, pour le moment, c'est pas forcément le cas et on verra comment ça avance dans le futur. Mais faut... c'est là où il faut voir quand même qu'il faut laisser le temps. Bien sûr. Ouais, j'aime bien ces discussions. Ça, ça me moussille. En vrai, c'est super intéressant. T'as vu pour le coup, Parce que ça bouge super vite. C'est pas mal. Hein va, ouf, ouais. ouais j'aime bien. Les words arrivent et j'ai cru comprendre que de vives tensions sont apparues concernant le jugement sur certains joueurs. Qui sont tes favoris pour cette édition Et si tu devais mettre allez, une petite pièce comme ça sur une équipe qui, hmm, pas tout le monde en parle, mais toi tu penses qu'elle a le moyen de faire quelque chose. Pas forcément gagner, mais dérangé. Upset Ouais, euh, écoute, euh, alors les, les, les, les, équipes, les deux équipes, c'est Damone, FPX, tout le monde le dit. Euh, moi j'ai envie de pencher vers FPX parce que j'ai envie d'être différent des autres et pas être sur le côté heb-coré de, de Chips et Noix pour, pour changer un petit peu. Mais en réalité, il y a beaucoup de bonnes équipes et tout le ouais. monde les connaît. Pour l'équipe qui peut upset, bah y a l'équipe d'Obset justement avec Fnatic Ouais Pourquoi pas et moi euh, NY Life Même si je sais qu'ils en parlent pas forcément bien avec Chauvie Je me dis que ça peut faire des trucs Et de toute façon les worlds vont être euh, enfin, les worlds vont être absolument incroyables Oh la hype incroyable et par, Mais même là enfin juste hier genre, les mecs étaient en mode euh, tout le monde snipe et tout Tout le monde essaye de, tout le monde essaye de trouver les joueurs coréens as et T'avais 7000 viewers toi j'ai vu hier ah, là, ah ouais Et en plus c'est trop bien parce qu'on est en train de créer Enfin en fait c'est le ce truc que je kiffe C'est Moi dès que j'ai commencé Twitch J'ai raid toujours et à la fin de mes lives Bon, pas tous non plus mais genre un bon 80% de mes lives je raid à la fin C'est de raid des joueurs pro et tout Et là, du coup on est en train de créer un truc qui est trop cool C'est genre hier j'ai eu 7000 viewers certes bah, trop, bah, trop bien. Euh, mais euh, j'ai eu des raids de WoW j'ai eu des raids de VTO qui ont aidé. Et tu sais, tout le monde est en mode, moi sur mon stream, il y a un moment, Wahoo, il fait une game, euh, s'il il joue contre un coréen on est en mode, ah, allez voir sa game et tout machin, c'est pas grave, revenez plus tard. VTO, il fait une game, il joue contre Showmaker ou quoi, allez voir VTO machin. Et ça crée un truc qui est trop cool. En plus, t'as Genre de Cassés qui sont en train de streamer. Donc, tu as vraiment un élan français de, de stream. Et on a, on a beaucoup de chance d'avoir autant de Genre OLO. Et là, c'est la période. Alors, moi, je, je vais après, je vais streamer. C'est parti. Hein. C'est énervé ça. ça. Ça, ça me hype énorme, j'aime beaucoup. Maintenant que tu es en place un peu sur la scène, que l'Esport... Sport à merveille, côté P fonctionne bien. Est-ce qu'à titre perso, tu as envie de lancer un peu des projets, tenter des choses Ou alors ta situation actuelle te convient et tu veux pérenniser ça oh, C'est compliqué. On est en plein dedans en ce moment en plus. Il euh, y a le côté euh, est-ce que retour joueur pro ou pas J'y réfléchis réellement. Après, euh, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me conseillent de pas le faire, beaucoup de gens qui me conseillent de le faire potentiellement. Honnêtement, c'est ma décision à la fin. Ouais. Je sais qu'il y a plein de viewers qui aimeraient que je le fasse. Euh, après, la, la réalité, c'est que ça fait deux ans que je suis heureux. Et genre. Euh, c'est vraiment très heureux j'ai pas forcément les, les spikes de bonheur que j'avais quand je gagnais une compétition quand j'étais en finale une compétition mmh. quoi ou mais j'ai pas non plus du tout le malheur etc., ça. et et je suis en permanence dans ma vie professionnelle je n'ai jamais été aussi bien donc il bon, faut que je réfléchisse moi même et après en termes d'entrepreneuriat de, de trucs et tout moi ce que j'aimerais vraiment monter euh, c'est genre une agence de joueurs tu vois où en tout cas déjà j'aide les joueurs dans l'ombre entre guillemets Genre s'il y a un joueur a un problème avec son contrat Si un joueur a un problème Enfin j'essaie d'aller contacter des gens pour Si un joueur veut poser des questions par ah, De les à diriger, joueurs, de les aider, de les conseiller Essayer d'aider, tu vois même les équiper et tout Et je pense que c'est super important Et essayer de les pousser aussi en termes médiatiques Genre encore une fois Je vous conseille d'aller regarder tous les streams Des joueurs professionnels et tout Il y en a plein qui sont très cool Et, euh... et ça c'est un truc où il faut que j'essaie de trouver une solution pour... Euh... Pour le faire de manière pérenne. Et il y a par exemple l'idée d'un syndicat, tu vois. Un syndicat de joueurs, je pense que je suis la personne qui est la mieux placée pour le faire. Enfin, l'une des mieux placées pour le faire en France pour LOL. Donc, euh, je me pose plein de questions sur qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider les gens. Euh, mais là, on est dans les Worlds. Et euh, toutes mes négociations et tout, toutes mes pensées, elles sont dans ma tête. Mais je les dis pas trop et tout. Et je suis plus en mode les Worlds. Et après, je repose, je réfléchis. Et la réalité, c'est qu'il y a de fortes chances pour que l'année prochaine, je sois toujours caster streamer dans le même rythme et tout, euh, qui me convient très bien. Très bien. Et bien, bah, sur euh, ces quelques mots, on arrive à la fin. C'est un très très très bel interview Je suis très heureux de l'avoir fait avec toi Zach. Vous voyez quand tu reçois quelqu'un Et que la personne est satisfaite Mais n'est-ce pas ici la plus grande, euh, le plus grand des honneurs J'espère également que vous aussi Qui nous avez regardé, vous avez kiffé Je trouve vraiment qu'on a fait un bugger voilà, Moi je le dis direct, ouais, c'est partagé aussi Je trouve qu'on a fait une très belle émission Après, et... dis ça à tout le monde je dis ça à tout le monde parce qu'on fait toujours de bonnes émissions. Ah, bah oui, évidemment. Des accords au libre, évidemment, tout le temps. <rire> non, mais en réalité, vraiment, c'était vraiment très lourd aujourd'hui et, et je suis très, très content. On a discuté de plein de trucs. Comme je t'ai dit, on fait un peu de ta carrière, mais on discute aussi de ton avis sur des choses plus récentes et tout. C'est comme ça que j'essaye de construire la chose et, et j'espère que euh, t'as apprécié et que vous avez apprécié. Euh, j'ai beaucoup apprécié, mais comme je t'avais dit un petit peu en début d'émission, j'ai vraiment envie qu'il y ait un accord au libre de Zach. C'est important. Ce sera fait. Zach en de Zach. Cette saison, c'est sur ma chaîne. Si c'est pas fait, je m'appelle pas Zach, justement. Je rappelle l'invité des, enfin, le calendrier des invités à venir. Hein. La semaine prochaine, je reçois Kenny S. Donc, on passe de League of Legends à CSGO. Ce sera très, très lourd. On va parler de la carrière d'une légende de l'e-sport français. Dans deux semaines, je reçois Amine. Amine Mathieu un grand, grand streamer. Dans trois semaines, deux pieds l'eau la Formule 1. Et enfin, le 26 octobre, je serai avec Shoachin hein. Ce sera très, très lourd. Merci à toi, Treton, euh, d'avoir accepté de venir. C'était vraiment top. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude dans les commentaires ou alors sur Twitch dans le chat à, à exprimer vos avis sur ce que vous venez de regarder, si vous avez des gens que vous avez envie de voir euh, à l'occasion dans un camp libre. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ciao ciao